Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour Zaka Enrouli, 34 e épisode de cette saison, je suis ravi de vous retrouver, nous sommes en live présentement, ça fait super plaisir, de temps en temps les émissions sont préenregistrées mais ce n'est pas le cas aujourd'hui, vous pouvez le voir, j'ai pris des couleurs au niveau du visage et je me suis même permis de dégainer une petite chemise manche courte, je sais que ça fera frémir certains, on se permet des choses et c'est très très cool, mais j'ai la chemise, oh là là là là, le chat vous me faites kiffer quand vous êtes comme ça, ça fait super plaisir. Aujourd'hui est une émission euh, d'exception, on arrive à la fin de saison, nous officiellement dans les trois dernières. Donc on a une émission cette semaine, et dans les deux semaines qui arrivent, on terminera la saison aux environs du 28 juin. Euh, du coup, ce qui fera quand même une saison avec près de 36 épisodes. Je pense que 36 épisodes, on n'aura pas triché quand même, en espérant que vous auriez kiffé celle-là. On fera peut-être une petite rétrospective, vous savez, peut-être une petite infographie avec les invités qu'on a eu, les différents champs, euh, la manière qu'on a eu des artistes, des sportifs, des créateurs de contenu, je pense que ce très intéressant de pouvoir le faire. En tout cas, moi, je suis très satisfait de celle-ci. Aujourd'hui est une émission vraiment spéciale, un petit peu exceptionnelle. Il y a un côté vraiment émotif, émotion pour moi parce que je reçois un créateur de contenu que j'ai suivi dans ma jeunesse. C'est un créateur de contenu avec lequel euh, la porte des contenus sur Internet m'a été un petit peu ouverte il y a plus d'une dizaine d'années quand j'étais plus jeune. C'est quelqu'un qui a accepté aussi très rapidement cette invitation et c'est pour ça que je le remercie. Aujourd'hui, je reçois Cyprien, comment vas-tu Bonjour Salut Zach, merci pour ton invitation. Ça fait super plaisir de te retrouver. Bah oui, très satisfait d'être ici, euh, j'ai regardé plusieurs émissions et... Euh... Et ça fait plaisir d'être euh, une personne âgée d'Internet, finalement. Parce, euh, là, tu me dis, ouais, je devais avoir euh, 10 ans quand je t'ai connu et tout. Je fais, mais je suis une personne âgée, tout simplement. Non, mais certes, c'est vrai, c'est vrai, mais c'est primordial que tu... Même si on a déjà dû te le dire de nombreuses fois, donc je dis pas que j'ai inventé l'eau chaude, mais c'est important de se rendre compte que tu as vraiment été la porte d'entrée de YouTube et d'Internet d'un paquet de monde. Rien que là, quelqu'un dans le chat a dit « frère, ce mec a lancé YouTube en France ». C'est un peu exagéré, bien entendu, mais je -moi pense que… Donnez-moi les parts de YouTube, et <rire> auquel cas j'accepte euh, ce rôle. Mais euh, non, c'est vrai qu'on était, je, enfin, on était les, les tout premiers, tu vois. Les Avengers. Et, et ça, ça, ça me fait un point commun, du coup, avec les Rémi Gaillard et tu sais, vraiment les… Voilà quoi, j'ai l'impression d'être un même j'ai l'impression d'être le Keyboard 4, tu sais, même bien vieux, bien nul, tu bien sais, euh, voilà quoi, donc euh, je, je reconnais qu'avoir été un des, des, des premiers créateurs, euh, et c'est d'ailleurs un truc qui m'a été euh, beaucoup dit, tu vois, c'est genre, ah bah mec, ça a marché pour toi parce que t'étais en premier, très certainement, <rire> je, un peu simpliste, c'est un peu, un peu résumé, mais c'est vrai que, bah ouais, j'étais un des, un des premiers, mais à l'époque, ça faisait... Un peu peur aux gens tu sais de, de, de s'afficher de créer des trucs régulièrement c'était un peu technique tu sais c'était aujourd'hui c'est très facile de lancer tu peux lancer un live n'importe quoi il y a de des pli... tutos de tout dès que ouais, as une petite galère réalité, que, euh, tu, avec un smartphone n'avait pas besoin de tuto appuies sur le bouton et ça marche tu vois euh, à l'époque les premières vidéos c'était genre euh, il, fa il, fa il fallait se donner tu vois pour aller jusqu'au bout quoi et surtout d'en faire plusieurs en fait il y a plein de gens qui, ont, en, fait, qui en ont fait une ensuite, des centaines derrière, on n'est pas si nombreux que ça. Quoi. Tu sais que je me pose la question de combien de personnes ont essayé, comme ça, en ah soum ben, sou de te tenter une Tout f... ton un entourage, la vérité. Hein, tout ton entourage, il y, y a bien des gens qui étaient. Euh, la une une grande vidéo. majorité qui ont en fait Ouais, j'ai mis une petite vidéo. Bon, je l'ai supprimé depuis, mais tu vois. <rire> même des gens qui ont plusieurs, euh, qui ont, qui ont plusieurs chaînes. Genre euh, on avait euh, invité Charlie Danger dans l'émission ouais. et il me disait ouais j'avais une première chaîne euh, alors c'était quoi c'était du lifestyle ou je sais plus ce qu'elle faisait J'ai fait what tu vois elle me dit ouais ouais je l'ai supprimé et j'avais 10 000 abonnés je fais attends mais t'avais 10 000 abonnés à l'époque c'est genre énorme Et euh, du coup ouais a, je pense qu'il y a plein de gens en fait en scred qui, qui avait la première chaîne ouais, ou qui ont un interdit. petit que et tout euh, après qui s'arrête parfois tu vois mais c'est ouais non, mais c'est énervé parce que franchement, je suis sûr et certain. Même moi, à l'époque, comme ça, quand c'était cette ça mode, mode de podcast et que j'étais gamin, j'avais tenté un podcast. Ah! J'avais sorti. Va... Ah non, merde, j'allais dire on la regarde maintenant. <rire> Un jour peut-être. Et... Si vous êtes sage. Dans le chat, après, c'est eux qui décident. Hein, après, si vous voulez pas voir, vous dites non, on veut pas regarder, il y a pas de souci. C'était la route incommensurable, genre c'était le téléphone comme ça dans le placard, euh, en train de parler devant un... comme un Golmon. C'était, c'était ouais. bien, bien clean. À la clean. fin de la saison, peut-être, tu regarderas les gens. Après, si tu veux garder ça pour toi uniquement, euh, c'est libre à toi. Hein, J'essaierai de retrouver ça un jour pour <rire> mettre plus grand plaisir. Alors, on va commencer gentiment. Je vois des mecs qui demandent ça a commencé depuis longtemps. Bah, ça vient de démarrer, les gars. Alors là, littéralement, <rire> j'ai même pas posé encore une question. Mais c'est bien parce que tu me permets d'introduire un petit un petit peu la fameuse question, les débuts des accords libres, celle que je pose à tout le monde. Je vais te demander, parce qu'on a envie d'en savoir un petit peu plus sur toi, qui es-tu D'où viens-tu Et quel a été ton parcours scolaire euh, bah Moi je suis né dans le sud de la France, voilà, je suis né il y a 33 ans. <rire> et euh, Quelle ville, je me permets je suis... Moi, je suis né à Nice et après j'ai grandi mais plutôt l'adolescence dans le Var, mes parents ils ont pas mal déménagé donc on a bougé un peu et euh, voilà enfin euh, voilà mes parents sont, sont euh, immigrés roumains donc euh, c'était je, je me rendais compte que c'était une famille un peu différente par rapport tu vois et parce que j'avais tous mes, mes, mes grands-parents, mes trucs et tout. Et c'était un peu la, la spécificité de ma famille. J'ai l'impression qu'il y avait des trucs qu'on faisait et que je me rendais compte que j'étais le seul à faire. Tu vois, il y avait certaines fêtes, comment tu, comment tu fais ça Genre Bref. quoi, par exemple, genre des gros rassemblements familiaux genre, des... Par exemple, tu vois, en Roumanie, Pâques, c'est genre presque plus important. Enfin, globalement, en Europe de l'Est, tu vois, c'est genre hyper, hyper important, comme Noël, tu vois et pas qu'en France c'est juste les chocolats merci ciao tu vois et genre là c'était des rassemblements de ouf tu vois et c'était vraiment toute la famille on se retrouvait il y avait un délire avec des je sais plus si j'en parle dans une vidéo ou pas mais il y a un délire avec des œufs que tu dois casser d'une certaine manière à plusieurs et tout tu vois et au bout d'un moment j'allais à l'école j'ai fait ah t'as fait les œufs bidule tu casses et gens me genre, genre de quoi tu parles tu vois et là je me suis dit ok d'accord c'est seulement en Roumanie je viens de le comprendre tu, tu, tu devais être à rebours total parce qu'en plus dans l'Europe de l'Est c'est très euh... il y a encore ce côté très chrétien religieux ah bah, forcément ouais voilà, tu alors En France, ça, ça, ça, ça l'est aussi, mais c'est un autre game tu vois, en Europe de l'Est. Bref, du coup, je, je, je grandis dans le sud de la France et, euh, et euh, mon parcours scolaire, j'étais euh, normal man, quoi, tu vois, voilà, bien médian. Bien, ma seule et unique passion, c'était vraiment de, le dessin et tout ça. Je me faisais des amis comme ça, on passait nos week-ends à dessiner. Euh, euh, voilà, ça n'a pas tant changé finalement, sauf que c'est plutôt des vidéos, des scénarios, etc. aujourd'hui, tu vois, si bah, c'est un autre game, c'est un autre game, tu vois, mais c'est au final, j'ai l'impression de, de prolonger un peu mes week-ends, et cette fois-ci, c'est en semaine et c'est avec des professionnels, donc ça, c'est pas mal, euh, et puis, euh, puis voilà, baccalauréat, moi, je voulais, je voulais faire des études dans le dessin et tout ça, et mes parents, c'est vrai que, euh, bah, ils n'ont pas fait d'études, de, de, ou euh, de longues études, en tout cas, euh, et... Euh, mon grand frère était un peu euh, pas très doué à l'école. Du coup, ils avaient beaucoup d'espoir en moi. Parce ouais. que tu vois, ils voyaient que j'étais assez stable et tout. Ils ont dit, vas-y, s'il te plaît, fais un bac normal. Régale, régale tes parents, fais un, euh, genre que tu sois le premier à avoir un baccalauréat, genre. Tu vois. Donc, euh, alors que moi, je voulais faire des, des études d'art appliqué de trucs. Ouais. Et là, ils se sont dit, oh, non, on avait une chance d'avoir quelqu'un qui un, un futur médecin. Bon, je... désolé papa, vraiment, je suis pas devenu médecin du tout. Et du coup, ils m'ont dit, vas-y, fais un, un bac normal et tout. Après, tu pourras faire euh, tes trucs. Post-bac, si tu veux, tu veux. Ouais, fais tes bêtises. Et donc c'est ce que j'ai fait. Voilà, j'ai fait un bac euh, normal et j'ai ES, fait, euh, ES, et ensuite j'ai fait une, j'ai commencé à faire une fac déco et, et euh, à Aix-en-Provence. Et en fait, je faisais déjà mes vidéos sur Dailymotion, etc. En parallèle. Et donc, si tu veux, l'intérêt aux études s'est amoindri au fur et à mesure que je faisais des vidéos. Euh, l'intérêt pour n'importe quoi, finalement. Moi, je voulais juste faire des vidéos tout le temps. Et donc, euh, donc voilà, c'était ça un peu mon, mon petit parcours. T étais, t étais, tu disais que tu étais normal man, mais ça veut dire que tu passais toujours sans trop de difficultés, tu suivais en cours ou ouais, ouais, peut être euh... tu dessinais ou il y avait des moments où les profs te faisaient ah, des mais, remarques ou c'était quoi Mais un crayon et une feuille, tu vois. Et s'il si, y a cinq secondes de, de blanche on commence à gribouiller, tu vois, c'est vraiment, euh, c'est resté malheureusement. Mais euh, ouais, ouais c'est ça. En fait, euh, j'étais assez, assez scolaire dans le sens où il suffisait que je suive en cours et ça allait quoi. Et surtout, je, par contre, je détestais travailler chez moi, tu vois, genre les devoirs, euh, ça, ça. Ça C'était me... relou ça, les DM, les trucs. Euh. Bah ouais, en fait, je préférais euh, suivre en cours ou alors pendant le cours, on fait des exos, des trucs, y a pas de souci. Mais dès que c'était chez WAM, genre euh, j'en foutais pas une. Je faisais que ce qui me plaisait, ce qui fait que dès qu'il fallait rendre des trucs. J'avais très souvent des 0.0 parce que je le rendais même pas. Tu vois, j'étais je... un peu. Bah, euh, J'étais scolaire, mais uniquement dans le cadre scolaire. Ouais. Ça dé dépassait, c'était terminé, quoi. Ça terminait à 17h, 17h02. Ah ouais. euh... ouais, exactement. Donc, euh, c'était un, un peu un... un... Et j'avais bien sûr dans mes, tous mes, mes relevés, mes trucs, et tout, tous les profs disaient la même chose. C'est genre euh, euh, à des... Euh, Je sais plus ce qu'ils disent. Euh, Capacité. Euh, Capacité, voilà. Mais euh, ne travaille pas à la maison, tu vois, donc euh, voilà quoi. En plus ça ça se voit, c'est pas un truc que tu peux cacher, tu vois. Bah ouais, tu, tu peux, ouais, à un moment tu peux pas truander à l'infini quoi. <rire> mais par contre dès que c'était des trucs en cours ou quoi, et surtout je, je, c'était un petit trick ce que j'ai fait au lycée, c'est que je participais beaucoup. Euh, dès qu'il y avait des questions, des trucs, je levais la main parce que sinon franchement je m'endormais, je faisais des gros tu vois. Donc euh, j'avais fait cette petite technique, où je me dis tiens je réponds à toutes les questions. Euh, comme ça, ça, m, ça me tient éveillé et en fait... Euh, ça donne une bonne image. Bah l'image je sais pas, mais en tout cas euh, comme j'avais bien intégré pendant le cours, quand je rentrais chez moi, j'avais pas besoin de rouvrir un bouquin ou quoi et ça, ça m'a beaucoup aidé quoi. Je dis pas que ça marche avec tout le monde, mais moi en tout cas ça a marché ça. En général, cette petite, euh, on va dire entre guillemets, fraude des mecs qui ont des bonnes capacités, euh, tu vois, et qui arrivent à retenir juste avec les cours sans trop travailler chez eux, ça tient. Mais arriver post-bac en ah, général, impossible. <rire> ça se casse la, la gueule un peu. Euh, je, moi C'est impossible. Moi, je connais des potes qui ont fait du coup des études après le, après le bac et tout. Là, tu es obligé d'aller au charbon, quoi, parce que sinon, juste, ça, ça suffit plus quoi. Moi, j'avais fait un peu de fac. Euh, et je sais qu'il y avait pas mal de, de, de devoirs avec les il y avait des sortes de TD de je sais pas quoi et tout tu vois bah, j'en j'en prends pas une je suis même pas allé au bout de l'année tu vois donc, euh, donc voilà t'as jamais rien réessayé depuis cette fac déco ou, ou en fait on m'a proposé un boulot tu vois genre un, un CDD qui est devenu un CDI dans l'audiovisuel bon bah man c'était tout ce que je voulais quoi Moi, ah, excellent en fait ma fac déco je sais même pas vers quoi j'allais tu vois probablement une une école de commerce un truc chiant comme ça et euh, et pour aller faire un métier que j'aime moyen pour pouvoir derrière le week-end faire euh, mes kiffes, mes vidéos et tout. Et là on me propose directement de faire mes vidéos et d'être payé pour ça, j'ai fait bon bah allez ciao les études, merci au revoir je suis monté à Paris et ça c'était une vraie euh, opportunité pour moi. Comme j'en ai eu plein dans ma, dans ma, dans ma vie là euh, jusqu'aujourd'hui, j'ai eu plein de petites opportunités comme ça et ça c'était très précieux euh, à mes yeux quoi. T'as vécu ce côté du provincial qui monte à Paris Ah bah mec, euh, <rire> aujourd'hui encore tu vois, ça, <rire> ça, fait, ça fait 15 ans que je suis sur PADAM. Euh, j'ai toujours l'impression de tu vois d'être un d'être provincial je connais je connais pas les arrondissements tu vois il y a un côté un peu genre euh, je je ne veux pas tu vois euh, après c'est ouais c'est en fait ce que j'aime bien dans la vie de en province etc c'est que bah c'est une vie qui est quand même plus posée et tout ça et, et après professionnellement, pour moi, c'était un peu dur quand même. Enfin, même en termes de culture, etc. J'ai eu des vrais manques dans mon adolescence de me dire putain, j'aimerais bien voir un concert, même si je fauché, tu vois. Mais c'est pas grave. Mais au moins qu'il se passe des trucs, tu vois. Et là, c'est vrai que quand arrives à Panama et que as des avant-premières, des trucs, t'as des, je sais pas moi, tu vois, des, des, des films, des réalisateurs que j'adore. Il y a une avant-première avec la présence du réalisateur, mais c'est, tu vois, pour moi, c'est incroyable. Ou même des expos d'artistes que je suis et tout. Bon, bah voilà, je suis ici, ici. C'est vrai que je suis, je suis servi, quoi. Ça, c'est ce que... On en parlait de ce côté dont tu parles en stream, c'est qu'il y a des mecs qui me disaient, ouais, euh, parce que moi j'habite à Lyon, tu vois, et il euh, y a des mecs qui me disaient, ouais, ouais je comprends pas, parce que euh, les mecs, ils disent à Paris, c'est là où il y a la culture et tout machin, mais dans ma ville aussi, il y a quand même des trucs sympas et tout, et tu dis, oui, oui, certes, il y a des, sans, sans doute des trucs très bien dans ta ville. La, la, la chose, la grande différence avec Paris, c'est que dès qu'une star internationale vient faire une tournée et pose une date en France, c'est ouais, à les Paris. Elle est que à Paname, je crois. Hein. Dès qu'il y a une grosse expo, ouais. un machin, c'est à Paris. Dès qu'il y a une avant-première, comme tu as dit, c'est à mmh. Paris. Dès qu'il y a un match de foot, c'est peut-être mmh. une compétition sportive un petit peu exceptionnelle. En général, bien sûr, à quelques exceptions près, c'est souvent à Paris. Et c'est vrai que ce côté très parisiano centré beaucoup ne s'en rendent pas compte, tu vois, tant qu'ils ne l'ont pas vu. Tu vois. Bah, culturellement, c'est là où ça m'intéresse le plus. Pour moi, j'y ouais, prends beaucoup de plaisir. Après, ça va l'eau qui va avec. C'est la vie parisienne. Quoi, tu vois. Bon, les loyers, les trucs, les je sais pas quoi. Et tu te dis parfois, je comprends, moi, ceux qui pètent des câbles et qui disent non, ciao, tu vois, et tout le reste de ma famille, moi, enfin, je, mon grand frère, il vit en Corse, enfin, tu vois, il s'est exilé sur l'île et tout, euh, parce qu'il dit, mais Paname, c'est impossible. Donc, je comprends très bien ça, tu vois. Et moi, qui suis qui est un, un pied dans le monde de la, de la culture du visuel, j'y trouve pas mal d'intérêt là-dedans, quoi. Je peux comprendre, je peux comprendre. J'ai vu qu'en avril 2007... T'as commencé tes vidéos, du coup, sur euh, Internet, euh, du coup, avec euh, Dailymotion. Donc, c'était il euh, y a maintenant une quinzaine d'années. Tu venais d'être majeur, c'est ce que tu nous disais. Ça colle totalement avec le fait que tu venais de rentrer à la fac ah, euh, et que tu avais démarré à ce moment-là. Qu'est-ce qui a fait qu'en 2007, ce qui est relativement tôt, à un moment, tu as pris une caméra, tu l'as allumée tu t'es dit « maintenant, je fais une vidéo. Bah, en fait, j'ai toujours euh, créé des trucs avec un ordinateur, dès que j'ai à peu près pu le faire euh, en, en termes d'informatique. Je me rappelle avoir euh, acheté un câble, euh, je ne sais même plus ce que c'était, un câble un peu spécifique, Firewire, c'est ça, euh, qui, pour brancher le caméscope de mes parents, qui était un peu numérique, ouais. euh, mais pas trop. Et je pouvais... Euh, Genre euh, en appuyant sur play, je sais pas quoi, ça, je pouvais numériser la cassette et, et faire du montage sur un ordinateur. Donc c'était plutôt un truc technique. Euh, et je faisais déjà du, tu vois, du Photoshop. Je faisais, je faisais, je faisais des jeux sur RPG Maker avec des potes. Je faisais des sketchs audio. Enfin, en fait, enfin euh, la vidéo, c'est juste le prolo la prolongation. Okay. Quoi. Et donc en fait, c'est pas, je faisais déjà des vidéos. Euh, pas spécialement des je montrais pas spécialement mon visage mais je, par exemple je faisais du stop motion ou des trucs comme ça tu vois tu sais je faisais bouger des trucs avec en faisant image par image et ça je l'ai fait depuis mes genre euh, j'étais enfant je faisais déjà ça avec le camiscope de mes parents et tout tu vois c'est juste que j'en faisais rien derrière euh, je, voilà c'était vraiment l'aspect créatif qui m'intéressait Aujourd'hui, ça, ça passe spécialement bougé, mais euh, et du coup, en fait, quand il y avait euh, des motion YouTube qui se sont pointés, euh, j'ai juste numérisé des trucs j'ai fait des sortes de faux clips ou des tu vois ou des, des sortes de je filmais des trucs, tu vois, c'était oh, de la merde quoi. Mais euh, mais du coup, je me suis dit bah tiens, euh, je, avant je le montrais juste à mes potes en cliquant, en double cliquant avec une clé USB, genre hey, j'ai fait ça hier, tu vois, et là je le mettais directement en ligne. Euh, c'était la seule différence, heureusement à l'époque, je veux dire, tu mettais une vidéo en ligne, tu avais trois vues, c'était genre yes, je connais pas ces trois gens, c'est exceptionnel, tu vois. Incroyable. Euh, aujourd'hui, je pense que les gens, ils ont d'autres attentes quand ils mettent une vidéo en ligne, ils sont comme ça, ils attendent, tu vois, fais, putain, <rire> l'algorithme de TikTok, il est pas gentil avec moi aujourd'hui. <rire> euh, mais à, à l'époque, voilà, je faisais, j'avais fait genre, je pense 200, 300 vues, j'étais en mode bouah, exceptionnel, donc c'était, c'était, en fait, je faisais déjà, du coup, ça, je faisais déjà des trucs. Et c'est juste que là, je la mettais sur Internet. quoi. Ok. Et cette curiosité du motion et tout, ça t'est arrivé une fois que t'as eu un PC entre les mains Parce qu'en général, souvent, quand les mecs sont jeunes, ils ont 14-15 ans, ils commencent à avoir un PC. Ils vont jouer à des jeux, un petit truc. Genre... Ça ne vient pas à tout le monde, le fait d'aller ouvrir un logiciel pour dire et « Tiens, et si j'apprenais à faire un tu vois, petit truc. Ouais, bah moi, ça me... Enfin oui, j'adorais les jeux vidéo, etc. Et je voyais mon frère, il passait là, le temps sur Age of Empires, Civilisation des jeux de... Oh, les de, jeux de, de Geekos euh, Ouais euh... <rire> Civilisation Age of Empires Il n'a pas une gueule de Geekos, mais c'est vrai qu'il a commencé avec ça, tu vois. Et après, il a fait plein d'autres jeux, des Tomb Raider, des trucs, dès qu'on avait une petite carte graphique qui faisait tourner trois polygones, quoi. Et c'est vrai que moi, je m'amusais beaucoup à... Mais... Je passé des, des heures et des heures ouais, à faire du RPG Maker, à craquer le logiciel pour essayer de faire déplacer un perso, lancer des boîtes de dialogue, euh, Photoshop, j'ai suivi des tutos à balle. je kiffais trop ça. Et le montage aussi forcément <coughs> avec euh, avec que des logiciels craqués. Hein. Maintenant c'est bon, hein, mettez-moi les menottes. Hein, J'avoue. T'inquiète, il n'y a pas Adobe euh, sur le stream, ça va voilà. aller. Maintenant je paye bien mes licences, <rire> vous inquiétez pas Adobe. Euh, Laissez-moi tranquille. Mais euh, non non, et puis surtout il y avait un truc assez euh, c'était communautaire pour moi. C'est-à-dire qu'en fait euh, avec mes potes geeks on disait putain comment as fait là pour ton jeu faire ce truc-là, tu vois on se montrait ça énormément, on passait des week-ends ensemble. Euh, donc ouais euh, et pour moi la création elle se faisait aussi de manière numérique, euh, je dessinais, je dessinais, je dessinais, bon, bon au bout d'un moment je, je, je scanne le truc et je commence à faire la couleur euh, sur photoshop et c'était genre waouh, c'était insane tu vois pour moi donc euh, donc voilà ça c'est un peu le prolongation de tout ça euh, et beaucoup de voilà, beaucoup de création. Quand tu commençais justement ces petites créations sur youtube et tout tu nous as dit tu faisais des mini clips, des trucs etc. Ouais. Comment ça a évolué au moment où tu as commencé peut-être à, à montrer ta tête, à faire des choses comme ça Bah, ouais, j'avais vu des petites vidéos de gars sur Dailymotion. Euh, notamment un, un type qui s'appelle 20 20 qui est un, un comédien et euh, il faisait des sortes de billets d'humeur mais genre il se filme mais c'était à la rage totale et ça se voit qu'il avait ce mood un petit peu comédien et, et c'était assez, assez drôle et moi c'était l'aisance de se montrer qui m'avait vraiment subjugué que j'ai fait waouh le gars il, il s'en fout il se filme on voit sa tête est... ouais alors je sais je sais pour des gens ils sont mais de quoi tu parles man tu vois tout le monde fait ça je... mais à l'époque c'était vraiment euh, moi je me rappelle vraiment que quand j'avais mis des vidéos en ligne les gens me disaient mais attends t'as pas peur de montrer ton visage genre euh, j'étais un mec de 16 piges tu vois tout le monde mort branle ma gueule quoi et, euh, et c'est vrai qu'il y avait une enfin c'était un, un usage un peu un petit peu différent quoi et c'est en fait dans le but de divertir moi j'ai jamais eu aucun problème tu vois par exemple je suis assez je suis assez timide dans la vie euh, je suis assez réservé je voilà euh, mais s'il faut se je vais pas dire me foutre à poil mais tu vois s'il faut faire n'importe quoi pour euh, pour euh, un projet de vidéo quoi mais je vais jusqu'au bout par exemple c'est vrai euh, pas, euh... Bon, parler devant des gens, des trucs, des je sais pas quoi, parfois, tu sais, bon, moi, je je suis pas non plus plus à l'aise, tu vois, mais s'il faut parler à 50 personnes pour les diriger, pour faire un truc, là, par contre, il n'y a aucun souci. et ben du coup, c'est un peu pareil pour les premières vidéos, okay. c'est que je ne voulais pas spécialement montrer ma gueule et après, je me suis dit putain, mais j'ai envie de raconter un truc de cette manière-là, je me montre, point, tu vois, c'était direct. Et c'est vrai qu'il y a eu des, des premières vidéos, j'ai fait une vidéo sur l'iPhone qui avait bien marché, bien marché euh, euh, à l'époque, hein. Ça fait 60 000 vues, voilà, c'est déjà propre, c'est propre. ultra propre et, euh, et je sais qu'il y avait pas mal de gens qui avaient relayé ce, ce, ce petit sketch qui est, qui est tout claquasse, on hein, va pas se mentir, euh, c'était passé à la télé, à deux, trois trucs et tout, et du coup là, je m'étais dit, ah putain, ça, ça, ça touche les gens en fait ce truc là, tu vois, cette manière de raconter et tout, et donc, euh, et donc ça m'avait donné un peu le, ouais, le pied à l'étrier quoi, d'en faire d'autres. Et Toujours à aix en provence à ce moment-là Bah j'étais euh, ouais, à moitié chez mes parents dans le Var euh, et, un, et un peu à aix en provence effectivement euh, dans ma chambre euh, étudiante et, et en fait euh, bah, depuis j'ai jamais arrêté finalement de faire des vidéos c'est juste que c'est plus dans ma chambre. <rire> ouais bon ça, ça a évolué un petit peu à, à un autre stage. Ce qui est assez intéressant j'ai vu c'est que tu as commencé un peu en avril 2007 bah, du coup sur Daymotion comme on vient de voir etc t'es es monté à Paris euh, ça avait sans doute une logique peut être pour rencontrer, être au milieu un petit peu de tout ça. Ouais, pas, le boulot qu'on me proposait était à Paname en, en, en l'occurrence. Donc euh, moi je devais être monteur vidéo pour 20minutes.fr. Ouais ce que j'ai vu tu animais le, le rewind chez 20minutes.fr. Ouais c'est ça. En fait il y a, y, a, y a le quotidien gratuit 20minutes et ils ont un site web qui s'appelle 20minutes.fr. C'est des, de, des news quoi. Et à l'époque ils commençaient à faire vite fait des vidéos avec Dailymotion et tout ça. Mais ils ne savaient pas qui embaucher. Enfin tu vois il n'y avait pas encore de, de JRI. J.R.I. c'est journaliste reporter d'images, tu vois, c'est un poste et ils se sont dit, et en fait, le, le, le mec qui dirigeait la rédaction euh, et, et un mec assez, assez web, assez, tu vois, et il s'est dit non, mais si on prend un mec pour faire des vidéos, c'est pas un journaliste ouais. standard. On prend un mec qui vraiment fait ça sur Internet, tu vois. Et du coup, il m'a fait monter, il m'a filé un, un taf, il me dit vas-y, fais des zappings, fais des, ce que tu veux, tu vois, avec des vidéos, quoi, pour pour animer le, un peu le site et tout. Comme une sorte de revue de presse peut être un petit peu ou alors. Et après il m'a dit effectivement tu peux si tu veux montrer ta gueule, expliquer des termes, des je sais pas quoi tu vois, parce que c'est quand même un site de, de news tu vois, il me dit vas-y, feel free. Et au bout d'un moment, il, euh, au bout de quelques mois, donc je faisais ça, j'avoue, je traînais un peu la patte parce que je savais pas tout faire et tu sais, je galérais un peu, je me formais en même temps, j'étais pas du tout monteur, j'avais aucun réflexe quoi. Ah parce que en plus c'était genre euh, la prod de A-Z, genre tu montais, ah, tu oui. trouver les vidéos, tu ouais, tournais, ouais. tu... Ça n'a pas beaucoup changé parfois aujourd'hui hein, sur certains projets, mais, mais oui, je faisais absolument tout, tu vois, j'étais seul tout, j'avais juste une caméra, j'avais même pas de micro vraiment trop de qualité, du coup les, les vidéos elles sont un peu flinguées, mais ils me laissaient quand même carte blanche, et après ils m'ont dit, non mais mec ça se voit que tu préfères être devant la caméra, arrête de faire les zapping, les bidules ou quoi, il dit vas-y, euh, euh, tu veux prendre la parole, etc., et du coup j'avais créé un petit rendez-vous qui était euh, d'abord hebdo et ensuite c'est devenu une quotidienne qui s'appelait le Rewind et c'est juste, je revenais sur des trucs qu'on a vu la veille sur internet ou ailleurs, euh, mais je les ai commenté tu vois, il n'y avait pas de mise en scène de dingue ou quoi. C'est là où j'ai rencontré des, des, des gars, que, que je, des, des potes tu vois, qui sont euh, Julien Méniel, Romain Vitiello, qui, étaient, qui travaillaient là-bas et qui sont devenus un peu le, le sang de la veine quoi avec le temps. Non mais foncièrement en fait, ce qui est assez marrant, en y, y repensant, c'est un peu du React en fait. C'était, bah non parce que le, le ré enfin non parce que je disais, ah il s'est passé ça, c'est pas genre je fais play, oh vous avez vu il est tombé tu vois parce que je veux dire ouais, ouais. Je, je, je, je vous dis... disais juste tu vois peut-être c'était pas du react OK j'ai pas hey. il a fait du react très avant notre vie. non non non calmez-vous des trucs que j'ai fait en premier peut-être mais pas ça tu vois et non non je disais hier il s'est passé ça et je l'ai décortiqué tu vois j'essayais de trouver l'angle un peu ouais, marrant ou je regarder l'extrait je disais vous avez pas vu ce truc là tu sais j'ai de décortiquer c'était pas genre juste ma réaction en, en direct quoi non pas de pas de react non il y avait un petit ça. peu plus il y avait un petit travail euh, de voilà <rire> J'ai voulu te placer le petit... Ouais, ouais, j'ai jamais trop fait ça de React encore. Ah ça va, c'est pour la c'est pour la J'ai vu dans cette évolution c'était pas époque-là, donc du coup, assez intéressant, tu commences à être un peu à Paris. J'ai rencontré plein de gens en fait. Nous, on était peu de créateurs de contenu. Aujourd'hui, si tu dis... Je suis youtubeur, streamer, je sais pas quoi, tu peux trouver des dizaines et des dizaines de personnes qui sont dans ton domaine et qui ont un peu, tu vois. Tu peux tout à fait tomber sur une chaîne d'un mec à 900 000 et tu le connais pas du tout quoi. Ouais, enfin euh, en tout cas, il y a plein de gens, tu vois. Tu peux partager cette passion là ou cette envie de, de créer euh, sur le support que tu veux euh, assez facilement. Putain, mais mec à l'époque, on était quatre et il fallait vraiment, euh, tu vois, tomber sur la bonne personne et voilà quoi. C'est quoi, c'est Velcro aussi et tout à l'époque croisé... Effectivement, j'ai rencontré euh, donc euh, Hugo, Norman et, et Kemar qui faisait une sorte de trio, qui faisaient littéralement un trio. Euh, j'ai rencontré euh, Maxime Musca à l'époque euh, Natou enfin plein de de, de, bon, de, de ouais, des créatrices et des créateurs euh, et c'est vraiment là dessus on s'envoyait un message on faisait tous euh, tu vois genre 500 vues quoi et, mais on était tellement rare on existait à peine en fait tu vois que forcément quand quelqu'un passe une vidéo, elle fait 500 vues c'était genre presque ton pote déjà parce que vous faisiez un truc hyper rare tu vois c'est j'imagine que les je sais pas moi un truc de niche ultra de niche aujourd'hui bah tu rencontres euh, assez enfin ra euh, rapidement les gens qui font un peu la, la même passion que toi ouais, normal que, et bah c'était pareil sauf que là aujourd'hui tu, comme, comme on, je sais plus, on disait, bah, tu vois, a, tu sais pas il y a des gars qui ont, qui ont tenté une chaîne YouTube, ils l'ont arrêté. Euh, bah, là, à l'époque, ça se savait. Normal entre précurseurs sur un média euh, nouveau à l'époque euh, et à faire quelques vidéos et à montrer votre gueule, à tenter des trucs humoristiques mmh. et tout. Nécessairement, en plus, en étant dans la même ville, bah, les liens ils étaient évidents en fait. Ouais, exactement. Euh, C'était vachement euh, fou parce que techniquement, euh, chaque seconde qui, qui, qui se passait était une nouvelle seconde, tu vois, dans l'histoire de l'humanité d'Internet, quoi. Euh, l'histoire d'Internet, quoi. <rire> Et donc, du coup, euh, c'était hyper euh, stimulant. Euh, même les... quand, je ne sais pas, moi, YouTube est arrivé, au début, c'était plutôt Dailymotion. Puis ensuite, tu sais, il y avait les mises à jour du site, ils changeaient, on pouvait faire ci. Les vidéos, elles étaient en 16.9, tu pouvais mettre des annotations, les commentaires commençaient à se développer. Enfin, tu vois, tout était nouveau. Il y avait les nouveau. fiches. Ouais, et puis les premières personnes qui t'arrêtent dans la rue, là, t'es en mode, bon, attends, mais c'est des vrais gens, en fait, tu vois, tout est un peu, tout est un peu fou, quoi. Vous vous, vous parliez à l'époque, justement, sur les contenus que vous faisiez les uns les autres, peut-être des conseils, des idées, bah, ou il euh, y avait peut-être de la compétition à des moments Il euh, n'y a jamais eu de compétition. Euh, non, non, quand il y a quelqu'un qui marchait, on était, on était juste hyper content pour lui, en fait, tu vois, et on s'est dit, et après, c'était stimulant, on se disait, putain, euh, il, tiens, il a testé euh, telle mise en scène ou tel truc, telle thématique, enfin, ce que tu veux, et ça donnait envie, quoi. Moi, je me rappelle, Norman, il faisait de la musique aussi en parallèle. Il faisait des trucs et tu vois, je me dis putain, c'est trop cool aussi. Lui, il sait faire ça, composer de la musique, chanter et tout ça. C'est une corde à son arc qui peut être hyper intéressant pour, pour faire des vidéos ou autre. On a fait des clips ensemble qui sont ce qu'ils sont, tu vois. Mais c'est tu vois, c'était je trouve que ça se, on, on, on, on se nivelait vers le haut un ouais. peu, tu vois. Et surtout, on rencontrait d'autres gens qui disaient ah bah tiens, je viens d'acheter une nouvelle caméra. Tu veux qu'on teste et tout et j'étais en mode wow. enfin, tu sais, des, des qualités, des trucs, ça me, ça me rendait ouf en fait de euh, toutes ces nouveautés. Ça devait être passionnant de vivre le truc comme ça bah du ouais, début. Ouais, exactement. Euh, et j'ai toujours encore ce mood là aujourd'hui. Tu vois, il y a toujours des vidéos, des trucs que tu vois et tu dis putain, c'est hyper intéressant comment c'est traité. Aujourd'hui, il bah, y a quand même moins de surprises parce que tu vois, le, euh, je pense que c'était tellement le, la naissance d'Internet et des, des premières vidéos qu'à l'époque, c'était genre dingue quoi. Mais, euh, mais je pense qu'il y a encore un peu, un peu, un peu de trucs là aujourd'hui, tu vois. C'est bien parce qu'en plus, à cette période, j'ai vu 6 avril 2009, première vidéo sur YouTube, en tout cas sur ta chaîne YouTube actuellement ah qu'on ouais. peut retrouver, Il y en a -être. plein qui sont non répertoriés, voilà. privés, supprimés, <rire> qui voilà, sont bien à leur on, place. On les enterre, mais en tout cas, avril 2019, on voit Dailymotion. 6 avril 2009, la première YouTube en tout cas retrouva, même si on a peut-être eu des avant. On, est, on a vu, c'était sur le McDonald's. Ouais. Bah j'aimais en fait euh, j'aimais bien du format un peu podcast euh... ah ouais, ouais c'était du fast cam classico comme on connaît très très bien euh, ce qu'on appelait beaucoup du podcast alors que ça n'a rien à enfin, bref c'est une longue histoire pas du tout intéressante mais et oui c'était du pour moi j'aimais bien ce truc un peu de stand up etc. Euh... Et j'aimais bien des trucs un peu du quotidien et toujours en, en tweakant des, des petits angles un peu fucked up et tout euh... Et voilà, après, c'était vraiment, euh, si tu les regardes aujourd'hui, c'est les pires vidéos de la planète, quoi. Mais c'était marrant d'essayer d'en faire plusieurs. Et tu vois, pour moi, c'est comme euh, voilà apprendre à faire du vélo, quoi, tu vois c'était un peu ça quoi c'était mes, mes mes premières vidéos dont le McDonald et tout ça pour moi c'est les vélos avec, les, le vélo avec les roulettes quoi tu vois c'était genre ok c'est toute la casse mais au moins tu tu apprends à faire le truc et puis les ans ça arrive petit à petit tu, tu changes ta cam tes trucs tes objectifs le son tu a... c'était très lié à la technique aussi euh... et apprenais en parallèle chez 20 minutes en plus bah c'était plus, j'apprenais à côté et je l'appliquais je chez 20 minutes, okay, en fait, tu okay. vois. C'était plus ça, chez 20 minutes, j'étais tellement livré à moi-même. Ah bah regarde, des moments de gêne incroyable pense que ça Bonne pas vieille… Pas... Euh... Je vais dans la queue au McDo, hein. je vais toujours dans la queue qui va le moins vite. Hein. Hyper c est, c est pertinent. j'y peux rien, ça doit être mon super pouvoir. Non ça mais, ça mais arrive, franchement, c'est important parce que merci, merci la régie, ça montre une On époque pas pas où en fait… Euh... <rire> <Calme -toi, ça. rire> merci beaucoup la régie. <rire> <rire> non mais ça montre un truc, c'est qu'à l'époque, juste parler de choses du quotidien, tu vois, qu'on se dit entre potes, des fois… Un peu à C'était déjà nouveau, genre. C'était neuf de fou! Euh, alors que bon, euh, il n'y a rien de plus classique aujourd'hui, tu vois, de dire, hé, hey, euh, la queue elle avance pas, ou, oh, ah, il y a une dose dans mes frites, waouh, tu vois, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas d'autres vidéos comme ça. Aujourd'hui, tu dis les différents types de profs, c'est une blague, tu vois. Bien sûr. Genre, il y a la première vidéo des différents types de profs, en vrai, tu vois, où tout le mmh. monde a fait, waouh, putain, la liste elle est là, tu vois. C'est <rire> ouf! Et en ouais. plus, à l'époque, je pense, c'est ça qui a contribué euh, au phénomène, c'est que les mecs se partageaient ça en se disant, mais waouh, dinguerie, c'est des phénomènes du quotidien que je vis Peut-être il y a quelqu'un qui a partagé ma vidéo et qui a mis lourd à côté. Genre, hé, hey, lourd tu... Retrouvons <rire> cette personne. Non, mais tu sais que ce côté potatoes dans les frites et toutes ces bêtises-là, c'est sûr et certain qu'il y a vraiment plein de mecs jeunes, moins jeunes, ça, qui, qui, qui, qui, qui voyaient le, le, le côté, putain, le mec décrit un truc que j'ai vécu, mais ouais. je pensais pas que d'autres vivaient ça aussi. Ouais, je sais pas. Euh... Genre, c'est sûr, ça a été mais une caisse du de résonance énorme. Tu vois, je veux dire, aujourd'hui, euh, c'est du... Enfin, ça peut être une matière première pour plein de vannes. Bon, là, je pense que c'est carrément... Euh, trop écumé quoi mais c'est en vrai ouais, a, pour moi c'était un peu ce truc là tu sais de, de prendre un peu des codes du stand-up et de le mettre dans des vidéos des trucs et puis après ce qui était bien c'est que je, je voulais faire un peu de mise en scène c'est à dire que parfois je commençais à faire des persos à changer mes angles de caméra à faire, des, à faire venir des potes et tout tu vois pour faire des pour faire certaines mises en scène donc en fait euh, finalement c'était plus tant la liste de plein de trucs ouais. euh, de, du quotidien c'était carrément de dire ok comment j'essaie de rentrer une petite histoire dedans faire des running gags, tu vois voilà quoi il y a quoi qui, est... à cette époque-là, il euh, y a quoi qui t'avait fait passer de Dailymotion à YouTube C'est le fait de... C'était la monétisation. Ok. Bien joué, YouTube. Vous avez... <rire> vous avez bien fait votre job. Genre quoi, dans votre groupe, vous êtes dit, les gars, sur YouTube, il y a... C'était pas notre groupe, c'était Ivic, ni plus ni moins. Oh il arrive, il nous dit, hé hey, les gars, je vais pas faire une imitation d'Ivic, mais il nous dit, les gars, euh, j'ai pris la même vidéo que je mets sur Dailymotion. Je sais plus c'était laquelle en l'occurrence. Il nous dit, je l'ai mis sur YouTube. On a fait ok, alors c'était pas, pas la monétisation pardon, c'était le nombre de vues, il dit ma vidéo elle a fait trois fois plus de vues sur YouTube. Ah bah là tout le monde s'est regardé en mode couf, clic droit YouTube, c'est là qu'il faut aller et du coup on a, a c'est vrai que le nombre de vues était je sais pas pourquoi, bah, c'était la force de Google et de YouTube tu vois. Euh, il en fait avant ne il met, il mettait pas en avant spécialement de contenu français. Et au moment ils ont ils ont changé un peu leur Lego pour dire tiens on va mettre des, en avant des, des, du contenu français pour les français ouais et bah ça, ça, ça marchait a marché plutôt bien et non non la monétisation, ça arrive des années après autant pour moi mais c'est assez intéressant de voir quand même que le rich tu vois comme ça avec le petit eh les gars j'ai trouvé Ivic je sais pas non non allez sur YouTube je me rappelle que... presque même de la discussion quoi c'était c'était trop marrant quoi et en fait on n'avait pas spotter le truc, c'est lui nous dit regardez et il nous montrait vraiment sur l'ordinateur, regardez le, mes vues sur la même vidéo, tu vois, on a tous fait une double tech genre putain mais Evic t'as niqué le game là c'est trop c'est trop fort. <rire> voilà, c'est aussi simple que ça, le nombre de vues. Euh. Ça. Et bah, paradoxalement, il va vraiment niquer le game après notre... Ah bah lui, est, est trop fort. Lui, si tu veux, il, il est toujours dans le prochain YouTube. tu vois. Eh, regardez les gars <rire> J'ai fait un album, tu vois. Putain, mais c'est trop fort, tu n'arrêtes jamais. C'est un monstre, c'est un monstre. On, on a vu que du coup, entre 2009 et 2012, derrière, il y a eu justement un petit peu ça, énormément de podcasts, un peu sur tous les sujets et tout. Euh, c'était un peu... Le... Les moustiques. Appelons un chat, un chat. J'ai fait une vidéo sur les moustiques quand même. Euh, T'as fait une vidéo... Voilà. Fran... Tu sais que c'était une des celles qui m'avait fait le plus rire à l'époque. Hein. Ah bah écoute, euh, je suis le... Un tueur pour ce genre de vanne, mais euh... <rire> je me demande si dans le chat il y en a. Moi, moi, je l'ai dit en début d'émission, donc je relate un peu à ça. J'ai dit que j'avais découvert YouTube avec ça. Moi, quand j'ai découvert YouTube et que j'étais tombé sur ta chaîne, j'avais mangé toutes les vidéos. Puis après, quand il y avait plus, j'ai cherché d'autres vidéos dans le style, j'étais tombé pareil sur Normal, sur... j'ai mangé et en... vraiment j'avais mangé ça. Et, yeah, yeah. et je, mais j'étais cuit de rire. Genre yeah, yeah. vraiment, moi c'était le... le magnifique tu vois. Moi, c'est celle... celle sur le tennis. Voilà la vidéo sur le oh. tennis. Plum, plein de mecs citent le tennis. Hein. Ah ouais. Alors j'ai une anecdote là-dessus, tout très simple. Je crois que cette vidéo, elle dure moins de 3 minutes. Tu sais, aujourd'hui, on te drop un truc d'une heure, tu sais. Et, mais à l'époque, euh, c'était. Genre, les gens me disaient, me disaient Putain, il fut un temps, tu sais, tu faisais une vidéo par semaine. Mais man, elle faisait 3 minutes, en fait. Tu vois, si tu la regardes bien, ça passait hyper vite. C'est vrai, le petit contenu fast-food, un peu. Bah, euh, en tout cas. Ouais, en tout cas rapide quoi. Aujourd'hui, tu sors une vidéo de 3 minutes, les gens font, mais c'est un teaser de ton truc, tu vois. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et c'est marrant comme c'était genre hyper... Euh... On n'a pas la durée là 2 minutes 39. Ah, 2 minutes 39, mais pour moi, c'est même pas une vidéo, tu vois. <rire> Je suis plus proche d'un Vine. 17 millions de vues, monsieur, c'est beau quand même. <rire> 2011, ouais. Comme mon appart à Paris, ouais. C'est bel appart. C'est un décor emblématique quand même. Hein c'est un décor emblématique et du coup, il y a des gens, c'est marrant, qui, ont habite, qui habitent dedans en fait. J'imagine qu'ils ont changé un petit peu le, la déco et tout ça, tu vois, mais euh, du coup, il y a des gens qui, je pense, quand ils invitent à dîner, ils peuvent faire « Bon, vous saviez qu'ici... Euh... <rire> » T'as pensé à l'acheter, peut-être <rire> De quoi La L'appart la Non, <rire> non, non, trop mal isolé et tout. <rire> Moi, il y avait un truc qui m'intéresse, c'est que à cette période-là, entre 2009 et 2012, comment s'est effectué un petit peu... Euh... Le moment, si tu t'en rappelles bien sûr, où tes vidéos elles ont pris. Genre la sauce elle a pris. Là où ça a commencé à monter, ça a commencé à devenir sérieux. Il y a commencé à avoir vraiment du monde qui commençait à te suivre. Et où tu as compris que ça y est là, c'est lancé quoi. Ben, je suis un peu nul en date donc euh, je ne saurais pas dire. Oui, mais approximativement. C est, c est... Je pense en fait, c'est quand je suis à, quand je suis parti de 20 minutes, je suis allé euh, sur une chaîne euh, de documentaire qui s'appelle énergie 12. Toujours la même blague. Euh, et, euh, et dessus, euh, bref, euh, c'était mon, c'était un premier salaire vraiment en tant que chroniqueur. Là, je faisais une petite quotidienne. Une ouais. petite, du, tu vois, je faisais la même chose, mais pour la télé. Le mot de la fin des Anges de la télé réalité. <rire> et Exactement. Les douze infos de Cyprien. Les 12 infos de Cyprien, qui était une quotidienne euh, que j'écrivais avec mon pote Maxime. On faisait tout à deux. C'était, c'était éreintant quoi. Et, euh, et en parallèle, donc je faisais ça genre toute la semaine, une quotidienne. Et le samedi et le dimanche, je faisais mes vidéos pour ma chaîne YouTube, tu vois. Et je faisais ça euh, un peu H24 non-stop. Et au final, ça m'a quand même beaucoup formé à, à, tu sais, à analyser, à, à toujours avoir, un, tu vois, le, un, un angle qui n'est pas non plus hyper attendu alors dire qu'il y a des patates dans les frites euh, parfois c'est attendu mais là quand j'ai commencé à bosser pour d'autres personnes et tout ça et que, et que j'avais la quotidienne je me suis dit non mais tu vois on peut pas s'arrêter là et même ouais. quand je travaille avec des auteurs aujourd'hui encore je me dis non mais ça c'est la première vanne qu'est-ce qu'on peut faire de mieux ou aller plus loin mais qu'est-ce que ça t'évoque à toi et pas forcément à juste les gens ouais, ou est-ce qu'on peut mener le truc un, un peu à un autre niveau quoi ouais tu vois et je faisais un peu ces, ces, ces, ces efforts là c'est marrant que je, me, je... Pendant, pendant longtemps, je m'étais dit, putain, je vais essayer de faire la liste de tout ce que, ce que les gens connaissent déjà. Et après, j'ai commencé à me dire, ok, qu'est-ce que les gens ne savent pas encore, en fait, tu vois. C'était une vraie bascule, moi, dans mes manières de faire, tu vois. Et peut-être qu'ils ont déçu des gens parce qu'ils aimaient bien, tu vois, la liste de, ah putain, moi aussi, pareil. Et après, quand tu commençais à parler de trucs différents, tu vois, je commençais à parler de la Roumanie, que je commençais à parler de... Euh, ma cousine qui se marie avec une femme. Je parle du mal. Aux... Tu vois des trucs qui sont plus spécifiques, tu vois, qui touchent pas tout le monde et tout. Et moi, en fait, je voyais plus d'enjeux. Bref, il y avait toute cette euh, un peu cette évolution là. Et je pense que c'est vraiment quand j'ai changé de taf, que je suis allé à Energy 12 et que j'avais mes, mes vidéos en parallèle. Et parce qu'à Energy 12, j'ai dû faire un an ou deux. Mmh. Et, et après, en fait, la monétisation de YouTube est arrivée. On me proposait pas des opportunités, mais en tout cas de faire de plus en plus de. Je pouvais faire de plus en plus de vidéos et être indépendant. Et là, ça a été. En fait, quand j'ai pu être indépendant financièrement et de juste. Décider ce que je peux poster tout seul ça suffi et en vivre, ça a été pour moi là où ça a été vraiment une, une vraie bascule quoi. Mais en fait chaque jour était une bascule pour moi, tu vois, il y avait toujours un nouveau truc et tout, c'était fou quoi. c'était un patatras en fait d'année en année quoi, 2009, ouais, ouais. Youtube, 2010, énergie 12, 2011, 12, ça commençait à vraiment ouais. péter, à pouvoir prendre l'indépendance, tout est allé très vite. En, ouais, euh, je ne sais pas s'il y a eu euh, une vidéo vraiment... Ça, tu vois, par exemple, je ne sais plus si Cortex l'ai fait, j'étais encore à Energy 12, tu vois, je ne me rappelle même plus. Moi, ce que j'allais dire, j'allais dire les le buzz avec Cortex, là, les clashs et tout, je suis sûr que ça, ça a été quelque chose. Ah bah euh, oui, oui, totalement. Euh, mais je ne sais plus si, si je travaillais encore ou pas pour quelqu'un, tu vois. Ça, c'est tu vois, je ne me rappelle plus trop. Je sais que c'est Nodé qui fait la prod de ça et le, le, la personne qui cadrait euh, Colin. Ah bah non, mais j'étais chez Energy 12 parce que je suis dans les bureaux d'Energy 12 un moment, je ne sais plus, je parle de... Oui, oui, oui. Et vraiment, c'était entre une pause, midi et deux. Je fais, vas-y, filme-le. j'étais vraiment devant mon poste. Donc oui, encore. En fait, je, je travaillais encore. Donc, je pense peut-être ce genre de vidéo là tu vois. Euh... Et Ah oui, et les, et les critiques de clips. Je ne sais pas si tu te rappelles, je faisais les... Oui. Je, je, je parlais de... J'analysais des clips, oui, oui. etc. Et ça, je sais que ça avait pris de ouf. Euh... Notre, euh... notre bonne vieille réponse. <rire> et donc, ça, ça avait bien pris, ouais. C'était, je pense, les trucs qui, qui ont fait que ça... Ouais, j'avais l'impression que ça... Ça bougeait quoi. Celle-là, celle t'avais mis du cœur quand même. <rire> bah écoute, euh, j'ai pas été souvent rappeur dans ma, dans ma carrière, mais je l'ai fait une fois et je. Voilà, j'avais. Deux... Oh là là. Avec... <rire> On est d'accord que c'est un, un, un, une sorte de. Moi, je vois un, juste un Babtou qui est tout seul dans une pièce noire, tu vois. Enfin, il n'y a rien de, de très. Euh, de très euh... Ah, mais tu sais que, que ça, ça avait. Quoi, mais... Ça avait envoyé ça. Hein. <rire> ouais, ouais. ouais. C'était pas réel. Il y avait... De quoi Vous vous un petit peu. Bah mec, je suis pas rappeur à partir de là, il n'y avait aucun sérieux là-dedans, je, je voulais pas enterrer quelqu'un. Mais Cortex, t'en voulais pas pour de vrai Non, parce que je pense qu'il m'avait envoyé des messages, j'avoue, je lui ai jamais répondu. Parce que ça l'a quand même un petit peu fumé, ce truc. Je, je, je, je pense qu'il kiffait le fait que, tu vois, euh, on parle de lui et tout... Euh... On n'a pas fait de, on n'a pas fait de, de rencontre réellement. Non, vous n'avez jamais un peu vu juste pour discuter ou pour rigoler? Non, non, mais euh, en fait, moi, si j'ai fait ça, c'était juste l'exercice qui me plaisait. Ouais, tu sais, il, genre, ça aurait pu être n'importe qui qui dit euh, hey, c'est des vidéos de merde. Tu sais qui, qui disait publiquement euh, que, que mes vidéos, c'était de la merde. C'était pas tant euh, euh, le fait que je sois d'accord ou pas d'accord avec lui, mais c'était juste le fait de, de pouvoir répondre dans un style que je n'avais que pas fait encore. Tu vois? Mais si Cortex m'avait, euh, je sais pas moi, clashé en faisant du rail, probablement j'aurais fait du rail derrière, ouais, okay. euh, C'était, C'était juste l'exercice de répondre et de, tu vois. Euh, et là, en plus mon pote Nodé, donc, euh, il était ingéson chez NRJ12 et je lui dis, t'as pas une instru genre de guerre, tu vois. De guerre, c'est la guerre quoi. Et là, il me fait écouter ça et je fais pause, au bout de deux secondes, je fais, mec, tu me l'envoies. Envoie-moi ce MP3. Et, euh, et donc, c'était juste l'exercice le, le, le, tu vois qui, qui m'amusait vraiment de créer ce truc là, jamais je me suis dit putain j'ai un petit niveau de rap parce que c'est faux tu vois ouais. euh, Ou alors tiens il y a un coup de buzz ouais. Bah ouais en fait c'était pas du tout stratégique et d'ailleurs euh, euh, je me rappelle très bien et j'avais des potes qui me disaient ah mec tu lui donnes du crédit t'aurais pas dû faire ça etc et je dis mais on s'en branle de l'issue juste je me suis amusé à le faire et voilà, je pourrais dire une fois dans ma, tu vois, quand je serais vieux, je dirais à mes enfants, j'étais rappeur une fois, tu vois, ouais. euh, regardez la preuve, ouais. est, la, la preuve, tu vois, enfin qui regarde ou non. Mais moi, c'était juste de, de faire le copycat, c'était de comprendre un petit peu. Et même mon pote Nodé, qui avait déjà fait des sons pour Youssoupha, etc. Elle me dit vas-y, bah, tu peux poser comme ça. Il m'explique le système des bacs, des trucs de je sais pas quoi, de top line, de nana. Donc, du coup, en fait, j'ai kiffé juste <rire> oh, le créer, tu vois, le petit manuel de rap pour l'occasion, Nodé, Nodé en, en balance PDF à tout le monde, mais non, tu vois, c'était juste euh, l'exercice quoi donc euh, non pas de carrière musicale derrière bien évidemment oh, c'est marrant parce que je pense vraiment que ce truc-là a eu un impact à l'époque déjà il y a, même si étais déjà bien sûr reconnu et que c'est pas ça qui non, mais a décollé mais clash ça eu un le mot impact. clash il, est, genre, il fait cliquer tout le monde bah, un aspirateur oui. à clics et les gens connaissaient pas du tout le gars tu vois donc euh, c'est pour ça que d'ailleurs j'avais mis un extrait au début de lui qui me clash au ouais. début, si, tu, si tu fais play ouais. sur cette a vidéo -là, avec tes vannes de merde exactement et je dis parce que si j'arrive direct en mode ouais Sébastien Bidule, les gens vont faire mais de quoi tu parles alors je me suis dit mais, je vais mettre un extrait comme ça les gens ils comprennent et s'ils veulent taper cortex clash ils trouveront lui ses vidéos tu vois euh, mais, mais au final c'était c'était juste pour essayer de le faire il euh, n'y avait aucune justice derrière je me suis pas dit il eh, faut vraiment avoir euh, euh, comment dire l'honneur sauf sur cette histoire il n'a pas le droit de dire que midou sa mère je m'en foutais de son avis tu vois et de l'avis des gens quoi mais euh, c'est vrai que celle ci on m'en parle énormément et les gens ils ont pris ça tellement à cœur. Je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas un justicier, tu vois. Je veux dire, j'ai n'ai pas à, à, à comment dire, faire en sorte qu'il y, y ait une, voilà, une sorte d'égalité et qu'il ne faut pas... Bref, euh, je ne sais pas pourquoi les gens l'ont pris tant à cœur. En plus... C'est dur d'assumer un peu ce que je dis, tu vois, c'est un peu ce que je dis, c'est un peu grossophobe, c'est un peu fait. Il y a des trucs où je me dis, la dernière fois, je, je regardais, on en parlait avec Adrien Méniel, il, il on écoute le son. Il me dit mais mec, tu pourrais dire ça Je fais, Non, je peux pas, tu vois, il y, y a des punchlines dedans qui, qui, ouais. qui passent Gérante, pas. dix ans plus tard, c'est <rire> moyen, moyen. moyen. <rire> non, mais pas du tout, tu vois. Euh, bref. Il y a une autre vidéo qui m'avait marqué à l'époque. Elle, je ne sais pas si on en a reparlé beaucoup, mais moi, c'était le bide. Le bide, euh, oui, après une autre musique d'ailleurs. C'est pour ça qu'il fallait en faire qu'une seule, tu vois, c'était intéressant. Alors je peux recontextualiser pour ceux qui nous plait. écoutent, si <rire> vous voulez. En fait, Cyprien avait sorti une vidéo, du coup, c'était une musique, si un je ne dis pas de ouais, bêtises, un ça. clip exactement. Où, euh, alors c'était un concept spécial, je crois que c'était un gars, il était tellement. Euh, fan de technologie ou des trucs non pas de technologie mais c'était un truc bizarre mais en gros c'était une sorte de, de, de clip et en fait il l'a sorti et les gens l'avaient vraiment très mal pris c'est à dire que genre très beaucoup de critiques bah, beaucoup de pouces ouais. rouges et tout la, la musique était elle plaisait pas c'était très agressif ah oui enfin, habillé plus. comme une merde ouais c'est ça ouais, c'est ça tu t'habilles comme une merde et la blague c'était que c'était un mec qui au début c'était un peu mystérieux tu vois son flow et en fait derrière je le taille en disant mais mec tu t'habilles trop mal et à la fin il y a un petit twist je fais mec tu t'habilles tellement mal que ça devient bien ouais. et c'était ça le truc tu vois et à l'époque les Trucs à la mode, c'était du skrillex, etc. Et du coup, euh, je demande à mon pote Nodé, bah, vas-y, fais moi un peu de dubstep. Et en fait, euh, une des règles simples du dubstep, c'est que tu chantes pas par dessus le dubstep. En fait, ouais. c'est déjà, c'est déjà très vénère. En fait, si tu commences à crier par dessus, tu vois, ça Terminé. fait voilà. Et du coup, les gens euh, ont trouvé ça, tu vois, nul quoi. Et, et en fait, c'était la, et moi, le, le, le, le drame de, de, de cette histoire, c'est que c'était aussi un de mes rares featuring avec Ivic. Donc je ouais, fais oui. venir Evic, je fais mec, viens, on fait enfin une vidéo ensemble et tout, tu vois. <rire> et et on, avec Nodé qui fait de la prod, donc si tu veux, il y a une vraie connivence truc, Ouais, il y a, y, a, y a un truc, on réalise, bon bah la, la, le clip est très simple, tu vois. Euh, mais on, on achète des petites sapes, on fait tout nous-mêmes, tu vois. Et, et en fait, le fait qu'il y a un bide, c'était moi plus pour Evic, où j'étais mal, tu vois, parce que moi, c'était euh, ma responsabilité. Et surtout, euh, bah, je voulais pas entacher mes potes de, de ça, quoi. Donc ça, c'était dur. Et, et j'ai passé une soirée un peu nulle où je, ça servait à, à rien que je regardais les commentaires, c'était unanime. Les gens disaient c'est nul, c'est nul, c'est de la merde. Euh, en plus, le titre s'appelle « Comme une merde », donc les gens, c'était mode « Oh bah, ah, j'ai <rire> mon top com direct. » Facile. « Comme une merde », plutôt bien, bien trouvé comme titre, tu vois, bref. Et après, je me suis dit ben, je peux discuter le, le, le comment je le vis. C'est ce assez pas. intéressant la manière dont tu vois, as été je pédagogue. Tourné, je l'ai tourné, monté dans la foulée, la réponse. C'était pas pour endiguer le, les, les, la vague de pouces rouges et tout. Parce que tu peux faire autant de vidéos que tu veux. Ça ne rend pas une vidéo meilleure. <rire> euh, mais je me suis dit tiens, euh, je suis en train de vivre un truc qui m'inspire. Et, et tu vois, on, on reparlait des trucs de. Euh, je, au début j'adorais parler de trucs que tout le monde sait ouais. et ensuite j'ai commencé à vouloir vraiment parler de trucs que les gens ne savent pas tu vois et en fait d'expliquer de, le bide ouais. et que, pourquoi mais surtout comment je l'ai vécu et, et je me suis dit bah tiens ça, les gens, ils savent pas comment ça se passe. C'était une, euh, une démarche très intéressante. Et du coup, je me suis dit bah tiens là, on arrive sur des trucs que j'aime bien traiter, c'est à dire un truc qu'il n'y a presque que moi qui peux vivre. Et du coup, euh, forcément, bah, euh, mon trait de personnalité fait que j'aime bien trouver des petites mises en scène, des trucs et des blagues. Je pense que la vidéo, elle fait pareil 2 minutes 30. <rire> euh, c'est vraiment une vidéo. Je ne sais pas, tu vois, mais, euh, mais ouais ça a été. Euh, et C'est vrai qu'on m'a beaucoup dit genre putain. Euh, en fait c'était intéressant et les gens me disent mais je me suis vraiment marré en plus sur le bide, je sais même plus ce que je dis dedans, j'ai une très mauvaise mémoire. Moi je vais te dire tu commences la vidéo et tu dis j'ai fait un bide mais genre j'ai pas fait ça et en fait tu <rire> augmentes ouais, okay, la distance, moi ouais. quand j'étais capable ça m'avait fait marrer. Euh, bah, Après c'est vrai que j'aimais bien trouver un peu des petits gimmicks de merde tu vois genre je m'amusais à faire plein de facepalm de, fa de, de façons différentes ouais. etc bref. Euh, mais oui, le bide, c'est vrai. Ouais. Non, de, Franchement, j'avais trouvé la démarche vraiment intéressante. Moi, ce que, ce que j'ai bien fait, c'est qu'en regardant ça, entre 2009 2012, où t'as explosé, t'as vraiment explosé assez vite. T'as ton premier million d'abonnés en décembre 2012, ce qui t'a pris à peu près trois ans. Euh, entre, euh... Ouais, en fait, euh, je pense que l'évolution de ma chaîne était liée à l'évolution de YouTube. Et je pense que c'est encore le cas aujourd'hui. C'est à dire qu'en fait, plus il y avait de gens qui découvraient YouTube et qui regardaient des vidéos, plus tu vois, ils me regardaient en même temps en fait, ouais. j'étais, j'avais une évolution parallèle au nombre, euh, et d'ailleurs tout le monde, euh, les, tu vois, les, les gens avec qui je faisais les vidéos, etc, on gagnait tous des abonnés, mais c'était une croissance assez parallèle, tu vois, alors il y en a certains qui gagnaient plus que d'autres ou quoi. Je pense mais... qu'en tant que premier, YouTube peut-être te mettait un peu plus en avant, ou on te trouvait plus facilement, ou des trucs comme ça. Ouais, ouais, mais après, euh, je sais pas si, je, je sais plus, je sais qu'il y a eu des, comment dire, des petites bascules genre... Euh... Euh, quand à un moment je suis passé devant Rémi Gaillard, tu ouais. vois, ce qui, enfin bon, soit, tu vois, et il euh, y a eu quand même des petites évolutions, tu vois, ou même quand, quand Lucas il m'est passé devant, tu vois, il y a quand même des, des évolutions majeures, c'est pas parce que la plateforme évolue que tout le monde gagne des abonnés, non, il y a, y a quand même des tendances, des trucs ou quoi. Et à un moment, effectivement, j'étais, je pense, alignement des planètes, où vraiment les critiques de clips, euh, les trucs du quotidien, plus quelques vidéos qui sont pas du quotidien, le beat, tu vois, des trucs un peu avec des, des angles nouveaux. Euh, Peut-être les premières réunions, tu vois ma vidéo sur les réunions que, que j'avais adoré faire et tout et j'ai euh, c'était une vraie révélation pour moi genre putain vas-y je trouve une autre mise en scène plutôt que du face cam et tout ouais euh, et je pense que c'est tout ça tu vois oh, je, je sais plus les dates mais ça devait être plus ou moins là une période c'est dans ces eaux là je te le dis c'est dans ces eaux là et donc je pense que c'est pour ça que ouais le, le gain d'abonnés a été très euh, important euh, dès le début quoi moi un truc que j'ai bien aimé sur ces vidéos là à l'époque il y en a une qui symbolise pour moi quelque chose de fort c'est la vidéo c'est le sketch avec l'école Ouais. Donc sur l'école, euh, bon, je peux te le dire, c'est une de tes plus grosses réussites, 58 <rire> millions de vues. Voilà, euh, 58 ouais. millions de vues, c'est absolument dantesque. En fait, il symbolise quelque chose pour moi, c'est qu'à partir de courant 2013, et ça se sent, as commencé à passer du « je fais des vidéos sur un décor, donc ta pièce mm. », euh, à « je fais des tournages un peu plus en extérieur, avec des fois des gens, des invités, etc. » On avait vu, et, et en fait, j'ai trouvé ça intéressant parce que ça correspond exactement à ce que tu nous dis, parce que dans la foulée, en plus de l'école, il y a eu les réunions, les pubs versus la vie, tout est ouais, arrivé ouais. réellement dans une tendance. Est ce que pour toi, c'était une évolution naturelle à l'époque? Est ce que c'est un peu comme ça que tu étais sorti un peu de ce format podcast euh, sketch à quelque chose de un peu plus poussé? Bah en fait, c'est comment dire? C'était le, le, le, la meilleure bascule parce qu'en fait, euh, les gens me faisaient confiance. Euh, ils, ils étaient abonnés et, et déterrent et tout sur euh, du contenu. Alors pas toutes, parce que comme tu as, as dit, il euh, y a eu le bill, les trucs, enfin, tu vois, pas tout est acquis non plus, tu vois. Non, du tout. Et, et si j'avais fait, euh, je dis n'importe quoi, les moustiques 22, les gens auraient fait, non, mais mec, dès la première, on avait compris que ça te fait, ça te fait chier. Nous aussi, pas besoin d'en faire trois, tu vois. Et du coup, euh, je pense que c'est le fait d'avoir la confiance des gens et, et d'avoir et aussi l'envie de changer, en fait, c'est vraiment... Euh, la conjoncture parfaite en fait tu vois ça se, ça se retrouve les gens ils, ils voulaient un peu plus mais pas non plus que je leur sache tout la même chose ouais. et moi j'avais juste envie justement envie d'évoluer et de tester des trucs qui n'ont pas tous fonctionné mais quand même la, la plupart des formats euh, euh, ont beaucoup plu aux gens et ça c'était hyper agréable de me dire putain vas-y je vais, je vais faire une petite euh, comment dire les pubs versus la vie par exemple de reproduire des pubs donc, avec d'autres comédiens, avec, euh, tu vois, une qualité d'image. Hey, et okay. monter en game sur ces vidéos là, ça se ouais. ressentait. On, on, alors, c'était très low cost, etc. C'était tout tourné en bas de chez moi ou à coup, tu vois. Mais après, si tu regardes au, au fur et à mesure les, les autres, les pubs versus la vie, au bout d'un moment, c'est une prod de pub en fait. Tu vois, il tu, n'y tu, a plus trop de différence entre, entre la vraie pub et la fausse en fait. Et ça, c'était vraiment des, ouais, c'était une grosse envie. Euh, et de, de, de, toujours en fait, je, je voulais euh, explorer, tester des trucs et, et tu vois. Et je pense qu'en vrai, si euh, les gens ils voulaient tout le temps une vidéo sur les moustiques ou les trucs du quotidien et, et si euh, m'avaient incendié dès que je, je, je changeais de où je voulais euh, de, de direction, ouais, de direction, je pense que j'aurais arrêté YouTube en fait parce que ah ouais bah je pouvais pas. Pour moi, le, les, les, le plaisir était dans le fait de, bah ouais. de, de, de tester d'autres choses aussi quoi. Euh, alors forcément, il y a des séries qui sont genre, c'est toujours les mêmes, tu vois. Euh les réunions, j'en ai fait 6 genre, tu vois, pour moi, c'est énorme <rire> euh, depuis je pense une dizaine d'années quoi, euh, mais euh... 610 ans, ça va, on a vu quelqu'un, enfin, on a vu des concepts plus poncés que ça. Ouais, vraiment. non, mais euh, donc il y, y a des suites, ça je reconnais, mais c'est aussi, euh, même si tu regardes, enfin, même dans les suites, il y a toujours ce truc un peu où j'essaye de twister le truc, Bien sûr. Euh, tu vois, où je me dis en fait, euh, on change un peu les bases et tu sais plus où ça va et, et trouver un peu la surprise, c'est ça le, donc pour moi, le, le fait que les gens m'aient fait confiance. Euh, quand je commençais à tester des trucs, pour moi, ça a été, je pense, euh, euh, le truc qui m'a le plus aidé sur, ouais. euh, sur Internet. Que ça suive. Que ouais, ouais. ok, je sors, je sors de ma pièce. On ouais. met le truc un peu à un autre niveau, on tourne, on change les sujets. Bon, pas toujours, mais parce que en soi l'école, on va pas sentir, c'est un peu basique. Mais ouais, t'as ouais. quand même tenté, comme tu dis, des plus versus la vie, des trucs. Et boum, ça répond quand même présent. Boum, les gens re s'y retrouvent. Quoi. Ouais, ouais. Bah ça c'est, je pense, l'élément qui a été euh, le plus important dans, dans mes vidéos et, et ma chaîne YouTube en fait. Tu vois, parce que ça veut dire que j'ai pu euh, continuer. Si par, mais ouais. En fait, ça aurait été un cauchemar hein, si vraiment les gens, ils m'avaient dit non, mais je m'en fous de, de, trucs, de, de ces formats-là. Ouais, Parle-nous de moustiques. Moi, il y en a plein qui me disent, euh, euh, j'aimais bien quand c'était juste tourné euh, sans budget, toi face caméra. Et euh, je comprends, c'est très honnête de, de la part des gens, vraiment. Euh, mais moi, c'était au bout d'un moment, ça, ça devenait une angoisse. En fait, je me suis dit, mais je ne peux pas parler des moustiques toute ma life, tu vois. Euh, il faut que. Et ce qui m'amusait, c'était de, de, de tester des choses, ouais. d'apprendre, etc. Et surtout, dans, dans des youtubeurs de votre génération, sans même faire de lame dropping ou quoi, c'est pas le but, mais il y en a, ils ont eu du mal à sortir de ça. Bah, on est tous différents. Tu vois, on est tous différents. Et moi, je me rappelle, il y a des années, j'en parlais avec Norman en l'occurrence, et je lui disais, mec, moi, le facecam, cam, je peux plus, en fait. Je ne veux plus faire ça. Euh, parfois, je veux bien parler d'un truc très spécifique. Donc, je parlais de, de la Roumanie, je parlais des trucs qui, qui étaient perso, tu vois, ou même, j'ai fait une vidéo sur le dessin, euh, parce que c'est vraiment une passion, un truc, tu vois, et j'avais des vannes. Mais je ne voulais pas forcément faire des vannes que tout le monde euh, connaissait et tout. Je fais, mec, on, on, on va arrêter. Et je me rappelle, c'était il y a des années, hein, vraiment, il y a très longtemps. Et il me, dit, il me disait, ah non, mais moi... Euh, euh, moi, j'aimerais bien continuer à en faire des trucs ouais. du quotidien. Et c'est là où je me suis dit, en fait, je pensais que tout le monde était comme moi, mais y en avait marre. Et en fait, non, on est tous différents. Et c'est là que j'ai compris ça. Et je l'ai ensuite intégré sur tout ce que je fais et comment j'analyse les choses. À un moment, quelqu'un qui... Qui, qui fait un truc à, à, qui est loin de ta direction artistique ou de tes envies. Mais en fait, il faut comprendre que c'est goût et que tu vois, t es, t es, tu ne vaux pas pour tout le monde. En fait, tu vois, ouais. et, et du coup, c est, c est, moi, ça ne m'étonne pas qu'il y ait des gens qui, qui disent « Ah bah, je, je kiffe tes vidéos sur des sur trucs du quotidien, j'aurais bien voulu la, la suite, tu vois. » Parce que c'est des gens qui se lassent peut-être moins ou qui, qui met bien ce mood et qui leur faut plein, plein, plein, plein. plein. Euh, moi, en tant que créateur, j'avais besoin d'autre chose. Je pense que même si on est tous différents, etc., euh, ce qui est une réalité, je pense que toute chose n'étant pas égale par ailleurs, euh, je pense que la manière dont tu as suivi, mené ta barque, était peut-être idéale. C'est-à-dire que c'était l'évolution la plus correcte à apporter à ce format, tu vois. Pour ne pas rester dans le quotidien, ou alors y rester un petit peu, tu vois, sur certains sujets ou mmh. certains thèmes, mais. Avec une approche différente, le moderniser un peu, tu sais. Genre le sortir du voilà, je suis chez moi et ouais. hop. Donc, euh, tac, je suis face cam, je dis une situation, euh, plan à part. Situation, plan à part. Situation, ouais. plan à part. Tu, tu vois ouais, parce que ouais, c'est bah, bah, jours... À un moment, il faut. C'est ça, il faut. Mais moi, moi franchement, j'étais extrêmement chanceux. La, la première fois que je fais du rap, c'est devenu un banger, tu vois. <rire> Mon premier court métrage. Euh, et je pense l'un des plus appréciés sur ma chaîne, etc. T'imagines le premier, tu vois Technophobe. Ouais, exactement. Je sors un court-métrage réalisé par Théodore Bonnet, euh, un pote et tout. Et, et vraiment, c'était de la fiction. J'incarne un autre personnage qui a un autre nom, début, milieu, fin, etc. Euh, ça coûte de l'argent. Euh, les gens mettent, donc ça, tant mieux. Ils se donnent à fond, etc. Les gens sont sous-payés. <rire> ils se donnent à fond. Et putain, les gens, unanimes, enfin... Euh, plein de gens qui kiffent en tout cas et, et, et qui se le partagent et qui m'en parlent et tout et je me dis mais tu vois tu vois c'est le meilleur signal en fait carrément imagine tu fais un truc différent donc c'est à dire que tu remets un peu tout en cause ce que tu fais et j'en fonce carrément tu vois putain c'est le feu c'est arrivé plein de fois bah, ça c'est gratifiant sur... ouais. voilà euh, et ça c'est ça je pense c'était le, le, le, le, le meilleur élément tu vois on va dire voilà. Est-ce que c'est aussi à ce moment que tu as commencé à t'entourer un peu en matière de staff et à mener le truc un peu à un autre niveau aussi pour vous, pouvoir justement tester des choses genre de, même avant même de parler du, du, du, du court-métrage dont on va reparler un petit peu mmh. après mais ne serait-ce que sur des pubs versus la vie des trucs comme ça. Est-ce que le fait d'avoir peut-être intégré des entités comme par exemple Mixicom à l'époque ça a eu peut-être une influence Bah alors je, je suis très nul en date donc je sais plus à quel moment elles sont arrivées exactement mais, euh, mais moi j'étais toujours curieux d'audiovisuel comment on faisait comment améliorer soit la technique soit le texte soit les deux euh, donc je rencontrais des gens tu vois où je, je travaillais avec des gens euh, euh, pour euh, le, le scénar pour le tu vois euh et dès qu'on me disait, ah ben bah, Intel, il est réalisateur, il a fait ce truc-là, j'étais en mode, tu vois, j'avais mille questions à poser et je me disais, ah, vas-y, euh, bah montre-moi comment tu fais, tu vois. on euh... se rencontre. Euh... Ouais, mais parfois, c'est hyper technique. Je fais, mais attends, mais comment tu fais pour faire ci, pour faire ça, tu vois. Il monte sur son ordi, enfin, tu vois, c'était ça, c'était. Tout le monde n'a pas cette a... curiosité. Hein. Euh, bah, c'est. En un moment, dans l'audiovisuel, tu t'es obligé de... de savoir certaines bases et j'avais pas tout, tu vois. Euh... Bref, en tout cas, euh, je... je rencontrais ces gens-là. Et puis, Mixicom. Euh... Je, euh, je, je, enfin, On est je... en 2013 à ce moment-là. Ah ouais, je suis nul en date. Euh, je, je pense que 2013, c'était chez Mixi parce que ça a aussi été l'année de Cyprien Gaming. De... Ah bah Oui, 2013. Bah, je pense que en fait, le, le premier projet avec MixiCom, c'était Cyprien Gaming. Moi, je suivais euh, une chaîne YouTube américaine qui s'appelle Smosh et ils avaient fait des trucs, euh, une chaîne YouTube notamment qui s'appelait Smosh Gaming, littéralement. Et euh, juste, ils étaient avec des potes, ils jouaient à des jeux. Et, et c'était galerie et tout et moi je m'étais dit bah tiens je pourrais faire pareil avec des tu vois avec des gens que je kiffe etc donc soit des gens que je connaissais j'avais fait une vidéo avec Norman Maximuska etc et on jouait à des soit des jeux d'horreur des je sais pas quoi et, euh... Et je voulais aussi euh, des gens qui étaient un peu plus légitimes dans le jeu vidéo ou en tout cas, qui avaient vraiment plus cette habitude là. Et c'est vrai que euh, de toutes les chaînes YouTube de jeux vidéo que j'avais vu, il y, avait, euh, euh, il y avait celle de Squeezie qui m'avait beaucoup marqué parce, qu euh, bah parce que juste un, un mental, il est fou. quoi, Tu vois, quand tu regardes ses vidéos, il pète des câbles. L'énergie. Ah ça. ouais, c'était vraiment, c'était vraiment dingue et tout. Et donc, c'est à ce moment là, euh, euh, Mixicom, on avait échangé sur des trucs. Je ne sais plus ce que c'était. Il m'a dit bah tiens, on peut t'aider à créer cette chaîne là. Tu vois. Et après, effectivement, ils m'ont aussi aidé en disant bah tiens, euh, on a des locaux. Bah si tu veux. Et donc, moi, je leur ai dit putain, j'aimerais bien. Je, je veux plus tourner chez moi parce que j'ai besoin de séparer le, le truc, euh, professionnaliser un petit peu et tout. Et donc, c'est comme ça qu'ils m'ont aidé. Et je pense que les toutes premières vidéos, ça devait être peut être Snapchat, ce genre de vidéo peut être. Euh euh, Peut-être mon corps. Enfin, tu vois, c'est des vidéos là, euh, voilà. Et du coup, c'est vrai que c'était cool parce qu'ils ils ont pu, euh, pu m'aider dans des, dans des bureaux, dans des trucs. Euh, mais c'était et, et aussi avoir une deuxième chaîne. T'imagines, c'est quand même euh, un gros projet, quoi. Donc, ouais, euh, folie, ouais. ça a ouais, voilà, Ça, c'était, voilà, c'était, ça s'est passé comme ça, quoi. Au final, ça avait quand même fait des rires. Ce petit Cyprien Gaming et tout. Il y avait quand même beaucoup de gens qui suivaient le truc. Bah ouais, euh, oui, en fait, on avait une, une approche, il y avait, il y avait déjà des web télé, des trucs comme ça tu, à l'époque. Eclipsia, ouais. euh, Millennium et Exactement, ouais, mais qui était très euh, premier degré jeu vidéo et, et moi, ça me correspondait pas trop. Je me suis dit putain, moi, le jeu vidéo, quand je joue, c'est genre des bars, juste tu vois, c'est pas genre euh, de la compétition quoi. Euh, et je me suis dit bah tiens on pourrait retranscrire ça sur une chaîne YouTube quoi et, et Smosh Gaming aussi qui m'avait beaucoup euh, inspiré c'était pareil en fait eux c'était genre juste des barres de rire et des tu vois il euh, n'y avait, y avait pas cet aspect euh, compétition et tout ça quoi. donc euh, c'était un peu l'angle et tu retiens quoi au final un petit peu de l'évolution de cette chaîne de son lancement un peu euh, sa fin genre Comment est-ce que le format a évolué Qu'est-ce que vous y faisiez, etc. Est-ce que tu comprends les critiques qui pouvaient y être euh, Enfin, qui pouvaient germer à son propos euh, Maintenant, après coup, tu vois Ben, je pense qu'elle elle a été euh, créée euh, pour les, un peu les bonnes raisons, tu vois, qui étaient de vouloir s'amuser sur des jeux et tout ça. Et avec des gens qui sont euh, soit juste drôles, soit un, soit un peu inspirants et tout. Euh, ensuite. Euh, Mixicom, par exemple, qui nous avait, qui, du coup, euh, qui, euh, qui, je, je, on peut dire coproduisait la, la chaîne, quoi. Euh, eux, leur, euh, leur grosse force, c'était le marketing et, et les opérations commerciales, et trucs comme ça. Et donc, du coup, euh, on était, euh, je ne vais pas dire noyés, mais on était sollicités tout le temps. À ouais. balle. Et, et en fait, euh, tu sais, quand tu as Ubisoft, ou, moi, je m'en rappelle, euh, y il avait, y avait un truc qui m'avait un peu rendu ouf. On nous a dit, ouais, on peut faire une vidéo pour Ubisoft euh, sur le prochain Assassin's Creed et ils viennent avec la PS4. Mais la PS4, elle venait juste d'être annoncée. Tu vois, je fais attends quoi? Ils disent ouais, ils viennent avec la PS4, ils l'installent et on va être les tout premiers sur la planète à faire une vidéo sur le prochain Ubisoft et tout sur une nouvelle console. tu vois Et moi, qui ai suivi toujours les, les sorties de consoles et tout. Et en fait, je me suis dit mais c'est des opportunités de malade. Ensuite, on est parti à Los Angeles pour le, pour le 3, le jeu vidéo. Enfin, tu vois, on a fait plein de, plein ouais, ouais. de trucs qui étaient des opportunités incroyables, mais parce que c'était des, aussi des, des, comment dire, des deals commerciaux avec tu vois. Donc je peux comprendre que les gens disent ⁇ Non mais mec, vous avez fait plein de pubs pour plein de jeux, pour plein de trucs. Euh, ⁇ Et je, ça, je le reconnais. Euh, si je devais faire la même chose aujourd'hui, j'aurais fait beaucoup de choses très, très différemment. C'est vrai euh, que c'était très enchaîné, je pense, aussi. Ouais, ouais. Mais, euh, mais c quand même, c'était créé pour, je trouve, les, les bonnes raisons. On a pris beaucoup de plaisir et on a eu, comment, comment dire, c'était des rêves de gosse à plein de moments quand même. Euh, faire venir Shigeru Miyamoto et faire une petite partie avec lui. C'est ouf. Et ensuite, je l'ai pris en, tu vois, entre quatre yeux et je lui dis Tu peux nous faire une fausse interview ?⁇ pour mon court métrage qui s'appelle La cartouche où c'est l'histoire de deux gars qui découvrent le, le tout premier prototype et t'as Shigeru Miyamoto qui me dit OK tu veux que je la joue comment tu vois là je fais What tu vois je fais mais bien sûr que j'ai eu raison de faire cette chaîne YouTube tu vois c'est une quoi et enfin pour moi c'est plein de tu vois, plein de rêves de gosse que j'ai coché euh, avec euh, avec ma chaîne principale ou c'est Gaming et ensuite quand le comment dire euh, euh, le gaming, c'était, tu vois, on avait fait un peu le tour ou en tout cas, les approches sont devenues différentes et tout. Avec Lucas, on a, on a changé, tu sais, la direction de ah, la chaîne, et Exactement, et tout, ouais. Ouais, on a fait un truc euh, qui était plus euh, euh, du fun et pas tant du jeu vidéo. Tu vois Parce que parfois, nous, on faisait des, des vidéos où c'était vraiment, on découvrait le jeu. Quoi. On se tapait des barres, mais c'était quand même euh, la découverte du jeu, les fonctionnalités, les trucs. Donc, euh, on, on s'est dit bah tiens. Euh, Libérons-nous de, de, des trucs un peu ouais. trop techniques parfois et faisons que la partie que les gens retiennent et qui nous, nous amuse, c'est-à-dire le fun. Quoi. Donc, euh, non, non, euh, je, je, je, je, kiffais, je kiffais faire cette chaîne et euh, j'ai appris plein de choses aussi. Et en fait, on a fait aussi des, des vidéos un peu travaillées dessus euh, et c'était cool. Je prends un exemple bête, mais euh, comme on avait fait des, parfois des vidéos un peu stylées euh, autour des jeux vidéo et tout, euh, on nous a proposé et c'est les équipes de Missigom qui nous ont dit bah vous pourriez vous pourriez faire pareil pour le cinéma. Et je fais comment ça Ils me disent bah, pour des sorties de films, euh, vous pourriez faire une vidéo un peu marrante ou stylée ou court métrage avec un distributeur d'un film tu vois. Et donc c'est comme ça qu'on a fait une vidéo avec Hugh Jackman, qu'on a fait euh, une vidéo avec James McAvoy et tout. Enfin tu vois c'est Hugh dire... Jackman c'est ouais bon quand même. Alors, certes, c'est une vidéo promotionnelle, mais man, il n'y a pas de souci. Moi, je, je fais la vidéo pour, je paye pour faire cette vidéo en fait, tu vois, sans aucun problème. Donc, euh, tu vois, c'est ce genre de, ce genre d'opportunité qui était génial et qui, euh, et aujourd'hui, si on me propose les mêmes opportunités, je continue à les faire pareil en fait. Tu vois ce que je veux dire Et à un moment, c'était, euh, je trouve pour moi, un, un boulevard d'amusement et de, et de trucs à apprendre et tout. Je veux dire, quand tu as une star d'Hollywood et que tu commences à, à être sur un set et que tu vois, c'est diriger ces trucs et tout. Et là, tu as... T as, t as en magazine tout, tu vois, et tu dis ça, ça va rester dans la mémoire et pour faire d'autres trucs, euh, que ce soit du, du court-métrage ou autre, quoi. Moi, il y a un truc assez intéressant dont je voulais qu'on parle, parce que je pense que ça s'est ressenti exactement, enfin, c'est une période où ça s'est ressenti sur ce que tu produisais et tout, on a parlé un petit peu de Mixi et tout, en septembre 2015, Mixi se fait acheter par Webédia, du coup, et avec des sommes, donc je crois qu'à l'époque, les créateurs de contenu qui étaient chez Mixi avaient des parts, notamment toi, mais il n'y avait pas que toi, il y avait John Rashid, Norman, Lucas et bien d'autres, et on a vu des sommes passer et tout ça, machin. Quel impact ça a eu sur toi et tes activités est-ce que ça t'a forcément, je suppose, en tout cas, ouvert des opportunités Ben, le fait d'avoir rejoint Webedia, euh, l'opportunité, c'est qu'on a pu faire euh, euh, bah, bigorneux et coquillage, C'est-à-dire, tu vois, vraiment se dire bien, euh, on fait un truc, euh, euh, un renouveau de la chaîne et ouais. tout avec, des, avec un studio. Enfin, tu vois, c'était un peu level up quoi. Mmh. Moi, sur ma chaîne, ça n'a pas tant changé. Ah ouais Même par exemple pour Technophobe, etc., qui était sorti la même année et tout, ou, ou peut-être pour les courts-métrages d'après, ou des trucs comme ça, ça t'a ouvert aucune opportunité, rien, mm. ou t'as tout fait en, en solo vu que t'étais déjà là Alors, moi, alors, euh, avec Webedia, j'ai travaillé sur plein de trucs, euh, beaucoup euh, 300 vues, beaucoup Big the Coquillage. Euh, mais après, le, sur ma chaîne, j'avoue, j'ai quand même été très indé. Après, ils m'ont beaucoup aidé, sur, mais même encore il euh, n'y a, y a pas si longtemps. Moi, aujourd'hui, je ne suis plus en contrat avec Webedia, mais, mais on travaille encore. Euh, ça peut nous arriver de travailler sur des trucs, tu vois. Euh, et par exemple, euh, sur ma dernière vidéo, bah, le, le clash des films, bah, en, ils nous ont prêté le studio pour faire, euh, pour faire des incrustes. Enfin, tu vois, en fait, on, on travaille encore, encore ensemble. Donc parfois, ponctuellement, je, je vais pouvoir. Euh, euh, pour ma chaîne YouTube perso, euh, travailler avec Webedia et, et eux, ils me, ils me proposent plein de trucs. Euh, mais euh, c'est plutôt sur vraiment euh, euh, bah, Bigan de Coquillage et euh, 300 Indus où ils m'ont beaucoup aidé. Euh, parce que là, c'était carrément une, presque une de la coprod, ouais, tu vois. Ouais, ouais. Donc, t'as mis mais, les pieds à la tri, euh. Mais j'ai pas. Euh, Est-ce qu'il y avait un truc où je, où je, que j'aurais pas pu faire sans Webedia Je suis pas sûr sur ma chaîne perso, je pense pas, tu vois. D'accord. Peut-être que ça t'a aidé à financer certains projets, des trucs, je suppose bah après euh, forcément euh, je, euh, avec YouTube et avec Webedia, moi j'ai toujours été de plus en plus bah, indépendant financièrement et tu vois et je pouvais faire à peu près ce que je voulais. C'était une vraie liberté artistique, ouais. euh, tu vois, de ne pas avoir la pression d'avoir, euh, je sais pas moi, là, les placements de produits pour essayer de faire un truc ou quoi. Mais, euh, mais je pense pas qu'il y ait eu de gros, de gros changements sur ma chaîne euh, euh, principale euh, avec ça. Voilà, je ne pas de quoi te répondre. De plus. Non, pas de soucis, pas de soucis. Moi, je pas à ce que tu m'inventes le truc. Hein. Tu me dis qu'il n'y a euh... pas grand changement, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, début 2015, on, a, on en a parlé un peu, donc j'aimerais qu'on le survole un petit peu. Tu sors ton premier court-métrage, Technophobe, qui reçoit d'ailleurs un accueil très positif. Je l'avais regardé à l'époque, moi, j'avais bien aimé. D'où, à l'époque, tu étais venu un petit peu l'idée. Est-ce que tu avais un peu d'appréhension au moment de les sortir Est-ce qu'il y a eu éventuellement des galères sur la réalisation Peut-être des anecdotes bah, hum, Moi, j'étais beaucoup en apprentissage parce il y avait une prod qui s'appelle qui, bah, qui travaille avec aujourd'hui ouais et un réalisateur, Théodore Bonnet, avec qui j'ai fait beaucoup de court-métrages, qui a réalisé plusieurs de mes court-métrages. Et du coup, ouais, pour moi, j'étais une éponge, tu vois. et encore aujourd'hui, je suis toujours une éponge, tu vois. dès que sur n'importe quel projet, euh, j'apprends des, des autres et je, je vois ce qui me correspond, ce qui ne me correspond pas. Et, euh, et donc euh, là, j'avais bah, les appréhensions. Euh, non, je voulais, tout était nouveau, tout était neuf. Tu vois, je découvrais ça, la composition des musiques, parce que c'est Nodé qui a fait les musiques du court-métrage. Euh, bah ouais, la mise en scène, le rythme, le montage, le, le, la post-production. Enfin, tu vois, c'était un peu la somme de plein de trucs que, que j'aimais faire, mais vraiment tout au niveau, euh, niveau satisfaisant pour moi. Quoi, tu vois, il n'y avait pas un truc où on s'est dit tiens, on, on, on l'a pas assez bien fait ou quoi ouais. tu vois on, on, on s'est bien donné alors pour forcément plus tu mets d'argent et plus tu mets de monde ça aurait pu être encore tu vois on aurait pu aller plus loin euh, mais là on sait. mais c'est surtout le way le, ouais, apprendre des choses et l'accueil derrière a été parce que moi c'était vraiment le projet dont j'étais le plus fier et là les gens me disent putain mec tu nous as ultra régalé je fais oh putain yes incroyable et ça c'est arrivé plusieurs fois euh, sur de la fiction donc ça c'est vraiment très euh, très plaisant quoi. Moi, ce que j'avais bien aimé, c'est qu'en 2016, il y avait vraiment, à mon sens, l'évolution de tes formats qui était vraiment implantée. Genre, t'avais tes sketchs classiques, donc on en a parlé les réunions, les pubs, la vie, etc. Tes courts-métrages. À l'époque, la première BD Roger et ses humains que t'avais sorti. Et aussi, pour tes 10 millions d'abonnés, t'avais envoyé un tour du monde pour fêter l'occasion. Bah ouais, je me suis régalé. <rire> euh, ouais, ouais. Euh, non, mais 10 millions, c'était un cap euh, incroyable. Et c'est vrai que je me suis dit, qu qu'est-ce comment. Comment fêter ça Enfin, je sais pas, tu vois, il, me fallait, il me fallait faire un truc. Et c'est vrai que je suis, je suis plus à l'aise à écrire des scénarios et à, tu vois, à, à me baser sur un script, etc. Mais je me suis dit, tiens, là, j'aimerais bien un truc juste feel good, et tu vois. Et du coup, je m'étais dit, bah, tiens, je vais rencontrer les gens autour au du monde, tu vois. Bon, un tour du monde de la francophonie, quoi. Donc... Euh, et c'est vrai que ça a été assez bluffant et surtout que le, la barre des 10 millions est tombée pendant le... Enfin tu vois Ouais Pour moi il y avait un Au début de où... la vidéo tu étais avec le petit compteur et tout. Et je me suis dit, ah, parce que nous, le, il nous a fallu des mois pour préparer ce truc-là et tout. Et du coup je ne savais pas quand ça allait tomber exactement. Je me suis dit, au pire je fais le tour du monde un peu avant ou un peu après, et que tu vois ça peut chez Mar, quoi, Mais c'est tombé pendant quoi. Et je me rappelle, j'étais avec, euh, avec JD en Suisse et tout et c'était trop bizarre, tu vois. Euh, c'est un chiffre, je pense que tu... Pour moi, sur YouTube... Quand tu quand t'en fais ta, ta carrière, as le, le premier million d'abonnés et, as, et as les 10 millions, tu vois. Le reste, c'est une évolution, bon, bah voilà, tu vois. Euh, mais ça, c'était vraiment, euh, vraiment fou. Et puis de, de rencontrer les gens, tu sais, quand tu travailles sur Internet, tu... T es quand même un peu seul, enfin t'es pas seul tout, mais tu vois, tu travailles un peu avec les mêmes personnes, etc. Tu, n'as pas ce contact vraiment avec les gens euh, tout le temps, tu vois. Euh, Sauf si tu traînes dans la rue et que tu, tu, vois, et que tu passes devant des groupes de jeunes. Alors là, c'est bon, tu fais des bains de foule, mais je veux dire, c'est pas un truc que tu cherches au quotidien. Ah ouais, bien sûr, bien sûr. Bon, en plus, comme je vous ai dit, je suis, je suis pas très, enfin tu vois, je suis, je suis plutôt dans mon coin. Je suis pas du genre à faire la star, tu vois. Euh, ce côté star, moi, c'est pas du tout un truc que je cherche. Et, et du coup, euh, l'aide d'être vraiment à la rencontre de dizaines, centaines de personnes, tu vois. Euh, des milliers au total, c'était fou quoi, vraiment euh, de rencontrer ces gens-là et les gens, ils sont d'une tendresse incroyable. Moi, je me rappelle, des... on faisait des petites foires aux questions à la fin, des rencontres, tu vois, et euh, juste et les gens ils étaient, mais genre, euh, j'avais envie de... En faire des câlins, Ouais, de passer toute ma vie <rire> avec eux, je fais putain, vous êtes des petits gens de ouf quoi. Moi, un truc qui m'avait marqué dans cette vidéo, c'est qu'en 2016, du coup, aux 10 millions d'abonnés dans la vidéo, on devait faire du montage. Tu faisais encore tes propres montages. Mais mec, avant que j'arrive, j'ai fait un export pour... Euh, bah oui, tu vois. T'as jamais délégué ça Bah si, il y a des gens qui m'aident et tout. Tu vois, il y a les, ce qu'on appelle les V1 qui sont rendus. Donc, t'as un monteur qui va bosser pendant quelques jours. Mais moi, ensuite, c'est moi qui va choisir euh, vraiment la musique, euh, les takes, je vais changer. Et puis parfois... Euh... Parfois, je fais presque, je refais tout, tu vois. Ah ouais non, Bah ouais, ouais pour moi, c'est trop. Bah, tu vois, je, je sors une vidéo je par mois. C'est genre... bien au OG, tu vois, genre ça, ça correspond bien au... Je sais pas, mais, euh... mais non, mais tu vois, je, je sors une vidéo, genre tous les mois sur ma chaîne YouTube, voire même parfois, c'est encore plus espacé. Euh, tu vois ce que je veux dire, il y a un truc où quand je le sors, c'est genre, ok, cette vidéo, elle parle de ça, j'ai bien soigné tout, la post-prod, talos c'est bon, c'est bien mixé, j'ai fait mes petits retours, tu vois, et, et, et c'est moi, moi qui fais l'assemblage, c'est moi qui, tu vois, qui reçois encore, je, je crois que j'ai peut-être une seule vidéo qui a été postée, euh, et vraiment, c'est quelqu'un qui a fait toute la post-prod, ouais. et j'ai validé, et puis quelqu'un l'a mis en ligne, tu ouais, vois. mais on aurait pu penser que, tu vois, pour un créateur de contenu, un mec comme ça, euh, genre aussi big, c'est peut-être un truc, un des premiers trucs que tu aurais... Balancé, tu vois. Bah. Si c'était des vidéos qui parlaient de tout et n'importe quoi et que j'étais en mode OZEF et que c'était du. Ou alors du. Tu sais, du. Comment dire, du lifestyle ou. ou tu vois, j'aurais pu. Mais là, comme souvent, c'est un script qui raconte quelque chose un peu précis et tout. Et du coup, c'est con, mais le rythme, le choix des musiques, des, des prises, de, de comment tu. Tu vois, c'est hyper personnel. En fait, comme mes vidéos, je les veux un peu perso. Ouais. Euh, bah, comment tu veux être perso si tu délègues tout, tu vois. Ouais, ouais, euh. ouais bien sûr. Non mais l'un dans l'autre c'est vrai, c'est vrai que ça, ça se comprend. On décrit souvent un peu la période YouTube 2017 comme une période un peu charnière sur la plateforme. C'était le début un peu, je sais pas si tu te rappelles, mais des contenus euh, décrits un peu comme des contenus poubelle, un peu putaclic et compagnie, etc. Toi à cette époque-là, ça faisait déjà huit ans que tu étais sur cette même plateforme. C'était quoi ton point de vue à l'époque sur ça Ben, bah, je pense que c'était le même point de vue que tout le monde, tu vois. Je me rappelle plus trop du contenu poubelle, mais c'était de la merde du coup. <rire> ouais, tu vois, ça, ça ce nom-là. Quand tu fais du contenu poubelle, faut pas s'étonner que ce soit de la merde quoi, donc euh, non, je me je... Je rappelle plus trop. Non, ça t'avait pas spécialement marqué, peut-être que ça t'a pas marqué, euh, quelqu'un va même pas insister. Mais euh, bon, euh, en fait, soit tu rejoins un mouvement, soit tu es pas dedans, tu vois, euh, euh, donc euh, j'espère qu'on n'a pas trop fait de contenu poubelle, tu vois, donc euh, voilà. Non mais je sais qu'à l'époque ça faisait parler, etc. donc je me ouais. dit peut-être qu'il avait eu un point de vue marqué ou quoi, mais bon c'est pas trop le cas, il n'y a pas de problème. Moi un truc que je voulais relever un petit peu, c'est qu'en 2019 tu, lances un, tu te lances un petit peu sur Twitch finalement, et notamment sur le stream avec ta nouvelle émission euh, 301 vues. Mm. Tu t'étais dit que c'était le moment pourtant un peu d'explorer une nouvelle plateforme, tenter un truc, comment t'as monté un petit peu ce projet qu'est-ce que t'as essayé d'apporter un peu avec cette émission Alors en fait moi je voulais faire un podcast à la base qui parle de création, ok donc, c'est des gens qui parlent de comment tu écris des scénarios, comment tu mets en scène, ou, tu vois, c'était vraiment euh, basé sur la, sur la création. Et donc, je voulais euh, inviter des, des, des créateurs, des voilà. Tu vois. Et, euh, et j'en parle à, à Rizo, je pense. Oui, enfin, c'est sûr, même un hein, des régisseurs qui euh, est juste voilà, là, hein, qu'on embrasse et euh, et c'est lui qui me dit, bah attends, euh, si tu veux des micros et, et un casque, autant mettre une caméra et t'es en live et tout. Et donc c'est un peu lui qui m'a dit, bah vas-y fais-en un, tu vois. Et c'est devenu du coup un truc qui était beaucoup plus euh, web et tu vois, euh, inviter plutôt des, des youtubeurs, des streamers, des, des, ce genre de choses. Mais aussi un peu des artistes, on a reçu on a, on a pas mal d'artistes. Euh, et plus du tout un podcast sur, et ça aurait été chiant comme la pluie, tu vois, juste des gens, ah ouais, t'écris ça comme ça, super intéressant, tu vois, euh, donc c'est devenu comme ça, par contre, jamais je me suis dit, euh, je voulais être streamer ou quoi, ouais. tu vois, ça, j'adore euh, voir l'évolution du truc, avec Lucas, quand, quand, quand on avait un peu euh, euh, lancé l'idée du stream, etc., et dire, putain, ce serait bien une web télé qui, qui est vraiment euh, euh, multigaming gaming et fun et, et, et pas tant euh, ultra, euh, ultra euh, comment dire, pro-gamer, tu vois ouais. Parce que... Euh, tu vois, on avait quand même une vision du truc en se disant, tu vois, mais ça veut pas dire que d'ailleurs jamais j'avais, je j'étais pas dans le roast de, du, de bah base ouais. du, du stream, tu vois. Non, en même temps, sur le stream, quand le stream se lance en 2017, à cette époque-là, c'est vrai que c'était encore très euh, les ranked le pro gaming, comme tu dis, ouais. le tryhard, les trucs, c'était ça un peu la méta. Exactement, et, et nous, on s'est dit, mais il y a de la place pour autre chose, un truc plus fun et tout. Euh, moi, c'était pas du tout mon domaine, mais je voyais que, en tout cas, il y avait quelque chose à faire. Pour moi, c'était un peu le, le Cyprien Gaming de, du, du, de Twitch, en fait, okay. tu vois, ce, ce projet-là, quoi. Ok, ok. Et euh, on a eu des idées. C'était plutôt, euh, c'était plutôt Lucas, Mikalo et d'autres personnes qui avaient un peu euh, pris le lead sur le projet. Euh, moi, j'avais juste initié, j'avais trouvé le nom, des trucs comme ça, tu vois. Euh, mais jamais, je me suis dit, putain, je vais être. Par contre, c'est aussi une opportunité d'être streamer, quoi. Et aujourd'hui encore, je me verrais pas du tout être streamer, tu vois. Pour moi, c'est Impossible, j'en suis incapable. Euh... Genre, c'est pas du tout pour toi, quoi. Trop chronophage, c'est pas ta personnalité. c'est... Tu as goûté, mine de rien, un petit peu via ton émission, quoi. Oui, mais tu vois, c'est 1h30 et, et j'ai l'impression d'être déjà vanné à la fin. Euh, euh, en fait, je pense qu'il y a ce truc où de, de quantité qui est un peu vertigineux pour moi. Tu vois, où vraiment, il faut faire. Enfin, les vrais streamers, ils font des heures et des heures. Euh, et c'est vrai que je, moi, je suis rentré dans, un, dans ma tête où c'est quand je fais quelque chose, c'est plutôt quelque chose qui est. Euh, euh, anticiper beaucoup où je laisse euh, de la place forcément pour du spontané mais c'est pas, pas le spontané qui est la matière première et j'ai l'impression que Twitch c'est vraiment l'inverse où c'est vraiment euh, tu, tu, tu vas avoir des outils donc un jeu un truc, un concept, un talk et tout et c'est le spontané qui va faire vivre ouais. Et moi, j'avoue, je me, je me, euh, le spontané, c'est un truc que je, je réprime un peu. Ah oui, vraiment euh, bah, Parce que je ne je, bah, je, je pense pas avoir une personnalité qui fait euh, vraiment rêver les gens ou qui les divertit énormément. Mais par contre, euh, j'écoute ma sensibilité et je, la mets en, tu vois, je mets en scène des trucs qui sont plutôt du, bah, des scénarios, du travail, etc. Et donc, du coup, Twitch, pour moi, c'est un peu l'inverse de ce que j'essaie je, ouais. de développer. Et ça, ça sent. Je, je suis trop content de faire, de, de faire mes émissions, etc. Mais je ne pourrais pas en faire plus. Je vois que c'est ma limite, tu vois euh, si on me dit, ouais, comment tu, si tu devais faire évoluer euh, 300 du comment tu ferais bah, Je dirais, euh, je les espace encore plus, tu vois, et j'en fais des, des meilleurs trucs et je les espace plus, quoi. Euh, alors que, je, tu vois, il y a des streamers, ils sont là, genre, ils font 7 heures par jour, quoi. Oui. Euh, on, bah, on a reçu euh, Maxime Biagi euh, euh, pas plus tard qu'hier, il me dit, ouais, là, je suis à 5 heures par jour, etc. Tu vois, et j'avoue, quand il m'a dit ça, c'était vertigineux. Et mmh. pourtant, ce pas non plus hein, un énorme stream non plus. Ah, bien sûr. Et Là, je suis en mode, waouh, mec, moi, au bout d'une heure trente, je suis cuit, tu vois. Et, et euh, du coup, ouais, c'est pour ça que je, me rend, je suis très admiratif, moi, de, de, des streamers. Et ceux qui font ça le soir et tout, tu vois, c'est-à-dire qu'au moment où il se passe des trucs un peu, tu vois, des liens sociaux et tout, bah, les gens, ils se retrouvent euh, en stream. Bon, je trouve ça hyper... Euh, euh, hyper impressionnant en fait tu vois c'est euh, très très très chronophage c'est une stream. capacité incroyable que surtout quand tu pas. doubles ça avec youtube tu vois ah ouais alors là tu vois ah t'es assez chaud là c'est incroyable quoi moi je, je suis très très admiratif hein. je sais pas comment font les gens c'est vraiment c'est un truc que j'en suis, suis incapable ça m'amène à un point super intéressant j'ai l'impression que pour beaucoup de youtubeurs que je vais décrire un peu à l'ancienne il euh, y en a beaucoup qui quand ils se sont lancés tu vois après avoir un peu défriché youtube etc ils ont développé des choses, ils ont tenté d'aller développer ces choses-là un peu à la télé, au cinéma ou sur scène, tu vois. Il y a plusieurs types de profils qui ont essayé de mmh. faire ça dans la première génération de youtubeurs. Et c'était un but et pour certains même un petit peu euh, une finalité. Mmh. Et j'ai le sentiment qu'il y a moins ce délire-là chez la nouvelle génération, tu vois, mmh. qui va faire peut-être des événements, des fois des trucs en salle, mais différemment. Par exemple, je me vois mal... Euh, Peut-être hein, mais un Michou ou un mec un peu plus récent, tu vois, euh, faire un court-métrage ou alors un spectacle ou un truc en salle ou quoi. J'ai l'impression ouais. que c'est moins la vibe de la nouvelle génération. Comment est-ce que toi tu expliquerais peut-être cette différence bah, Alors que les mecs à l'époque qui ont commencé en 2010, ouais. bah, c'était vraiment le but un peu de, de tout cela. Bah c'est parce que tu as un moment, tu, tu grandis avec quelque chose qui t'inspire et tu veux le, le, le répliquer, tu vois. Donc, euh, nous, Internet, a, enfin, quand on a grandi et les gens qui nous inspiraient, enfin, moi, en l'occurrence, c'était des gens qui faisaient soit du stand up, soit de la réalisation. Je suis un grand fan de bah, des Robin des Bois, de la, la, le, les nuls, de Alain Chabat. Et, et tu vois, eux, c'était du sketch, c'était de la réalisation de films, c'était, tu vois, c'est ça qui m'a beaucoup inspiré. Donc du coup, en grandissant, c'était mes références. Tu vois. Euh, Michou aujourd'hui et euh, plein de générations de même de gens même encore plus âgés que lui, tu vois, en vrai, hein, c est, c est... on grandit avec Internet et qui ont cet ADN et du coup, ils ne disent pas, euh, je veux être, euh, euh, je veux être, euh, je sais pas, faire du stand-up euh leur référence ça se trouve ça va être des gens d'internet en fait ils ouais. se disent bah tiens je veux je veux la même carrière que Squeezie je veux tu vois donc du coup c'est pour ça qu'en fait tu tu c'est cette nouvelle génération elle, elle veut, enfin, tu vois, elle vise ce truc là, quoi. Je, je l'explique comme ça. Euh, après, il euh, y a des gens effectivement qui voyaient Internet comme un tremplin. Moi, des gens de, de ma génération, ouais. des, des dinosaures d'Internet. <rire> euh, je m'en rappelle, le Palma moi, ils avaient fait dans une interview, ils disaient ah, non, mais nous, les vidéos sur Internet, c'est un tremplin pour ouais. faire de la télé et faire autre chose. Tu Total. Ils nous avaient dit ça euh, quand ils étaient venus à Popcorn. Ouais, euh, tu vois, c'était pas du tout une finalité. Euh, moi, j'étais entre les deux. Tu vois, je me dis j'adorerais faire autre chose. Mais Internet, il se passe un truc qui est exceptionnel et, et je me sens à ma place. Tu vois. Ça, c'est hyper important. De, à un moment, où est ta place et tout ça Moi, quand je suis sur ma chaîne YouTube, euh, je me sens vraiment... Ma... Quand, je, quand je poste une vidéo, je me sens... Euh, Ce n'est pas légitime, mais en tout cas, c'est un endroit où je me sens bien. Tu vois. Euh, et du coup, je... alors que d'autres, ça se trouve, c'est genre, genre juste de la, de la promo pour autre chose, pour un spectacle, pour ci, pour ça. Quoi. Donc, euh, voilà. J'explique bon. comme ça. Grave cool, grave cool, en... t'as défriché un petit peu un format moi, qui, qui, qui m'a fait, euh, qui, qui m'a impressionné. Tu vois, ça a été le format audio avec le côté un peu euh, livre audio, enfin euh, bon. Ah, compteur d'histoire un peu. Voilà. Euh... compteur d'histoire, etc. Et bah t'as joué la carte jusqu'au bout, t'en as, as fait un cette année, t'en avais fait un premier il y a quelques années. Ouais, ouais, euh, des... j'ai fait des... oui, deux... une série audio en, en deux saisons, ouais. ça s'appelle Épopée Temporelle. Exactement. Moi, il y a ça du coup, euh, presque 20 ans. Euh, je faisais des sketchs audio avec mes potes, tu vois. Ah, ce que tu me disais d'ivoire. Exactement. Donc on prenait des, on, on s'était inspiré des deux minutes du peuple ou du donjon de Nalbuc et tout. Plutôt les deux minutes du peuple. Et euh, et on faisait des, ouais, on, on racontait de la merde, on écrivait des blagues. On disait oh, putain, vas-y, faut rentrer dans le vaisseau, je sais pas quoi, on mettrait un bruit de... On faisait croire qu'on était dans un vaisseau. Tu vois, j'aime bien ce côté où il ne faut pas grand-chose, tu vois, et tes ressources sur, sur Internet, s'il si fallait faire claquer une porte, euh, certes, on pouvait enregistrer un claquement de porte, mais on pouvait taper euh, clacage de porte pour un ouais. MP3, tu trouvais quelque chose au bout d'un moment, quoi. Donc, euh, c'était assez facile, et puis en vrai, tu t'écoutais ça facilement, et c'était galerie à faire. J'avais vraiment 13 ans, hein. Et donc du coup, euh, dix ans plus tard, j'ai ma chaîne YouTube et pour moi je le vois, en plus je suis, je suis porté quand même, comment dire, par euh, des gens qui m'encouragent. Je sors des trucs euh, différents, des courts-métrages, certains formats, etc. Et les gens me disent trop cool. Quoi. Donc Du coup, je me, je me sens pousser des ailes. Quoi. Et là, je me dis putain, j'aimerais bien, euh, j'ai pas le budget pour faire un dessin animé ou pour faire une grande série. Euh, Qu'est-ce que je pourrais utiliser Un truc très, euh, euh, avec... qui part dans tous les sens. Et je me suis dit bah tiens, je vais faire un truc audio. Et par contre, je le faisais bien. Je le faisais avec des comédiens qui avaient l'habitude de faire des voix. Euh, je travaillais avec des scénaristes que j'admirais vraiment et que j'admire encore aujourd'hui, avec qui je travaille. Euh, ça s'est passé comme ça. quoi. Et ensuite, une fois que tu as fait l'image, bah, tu vois, ma chaîne YouTube évolue, etc. Et au bout d'un moment, tu me dis bon, En fait, je peux faire les images maintenant, je peux faire un dessin animé. Et ensuite, c'est devenu un dessin animé. Euh, et on, on travaille sur, le, sur la suite d'ailleurs, la, la saison 2 et 3 avec un avec un gros distributeur, donc ouais. euh, voilà, ça, ça prend... C'est marrant parce que c'est un projet qui n'a qui pas fédéré grand monde par rapport à mes autres vidéos, loin de là. Mais ceux qui suivent... Ils ont kiffé. Ils ont kiffé ouais. mais tellement. Euh, c'est marrant parce qu'on m'en parlait plus. Dans... Quand je le sortais dans la rue, les gens m'en parlaient plus. Tu vois, les gens vraiment déterrent et tout. Donc certes, c'est parmi mes vidéos les moins vues de ma chaîne. Mais par contre, c'est celle qui a été le plus fédérateur. Et quand j'ai euh, sorti ensuite le dessin animé, etc., on m'en parlait, de... enfin, parlait de ouf. Et donc, c'est marrant parce que c'est considéré comme mon bide, tu vois, euh, en termes de vue. Mais en fait, euh, c'est un vrai succès euh, presque critique. Ouais. Et le, le fait Succès d'estime. De, d'estime. Le fait qu'on euh, ait un gros distributeur qui soit intéressé par la suite. Euh, là, je suis en train de faire des pilotes en, en anglais et tout, enfin, tu vois, pour le territoire, ça, ouais. euh, le territoire américain et tout. Et je me dis mais en fait mon bide j'en suis trop content quoi tu vois c'est hyper stimulant c'est un bide c'est un bide à ton échelle c'est à dire que c'est un bide qui a quand même un million de vues par vidéo à peu près la série audio non en l'occurrence mais tu vas tu tu regardes la dernière vidéo de la dernière saison en audio tu vas dans les commentaires les gens disent ah c'est la vidéo la moins vue de sa chaîne bou c'est la honte etc tu vois bon c'est les gens qui aiment bien parler des stats c'est genre statistiques et en fait à un moment faut avoir le recul et savoir si j'ai fait deux saisons c'est que j'ai kiffé tellement ce, tu t'y retrouvais ce, ouais. ce, ce format là euh, et du coup euh, c'est en fait c'est assez une belle histoire mais même la même la bande dessinée tu vois Roger et ses humains euh, moi j'ai toujours grandi avec les BD beaucoup, plutôt avec des mangas mais quand même avec les, tout le genre de BD et tout ça et j'adore euh, du coup scénariser j'adore le dessin aussi le graphisme j'ai plein d'amis qui sont dessinateurs qui sont illustrateurs c'est une vraie passion pour moi aussi le dessin euh, donc du coup une BD pour moi c'était genre un, un format enfin en tout cas un projet que j'adorerais faire et j'espère je, en faire encore d'autres tu vois avoir d'autres idées de, de, de genre là et, et bah, ce, ce, ce projet-là, pour moi, ça, tu vois, ça a réunit un peu tous mes, tous mes kiffs. Ce n'est pas un projet Internet. Bien sûr. Mais pourtant, si je fais la somme de tout, les trois tomes, le dessin animé, et euh, j'ai encore d'autres projets pour, pour euh, ce, ce, ce, cette BD-là, je me dis, mais en fait, c'est un vrai, tu vois, c'est un truc qui est devenu hyper important dans ma life et qui est pourtant un à côté, tu vois. Donc, euh, euh, oui, parfois, j'ai un peu craqué mon slip sur d'autres trucs. Et j'avoue, moi, j'ai besoin de ça pour euh, durer. Euh, si on me dit, par contre, non, non, euh, euh, tu n'as pas le droit de faire euh, je travaille sur un film, un long métrage par exemple si tu n'as pas le droit de faire un film, tu n'as pas le droit de faire une BD tu n'as pas le droit de faire euh, tout ça, un dessin animé ou quoi tu dois faire juste des vidéos YouTube c'est sûr j'aurais arrêté en fait c'est pour moi ouais. j'ai besoin ça me nourrit la, ma chaîne YouTube, tu vois le fait de faire autre chose ça, ça me donne un peu d'élan pour faire, pour revenir sur Internet pour raconter quelque chose aussi ouais et puis euh, aussi de ne pas être moi je trouve que c'est un peu anxiogène quand même tout l'algo et tout ça et les tendances parce que t'en es, t'en es pas, euh, es, tu vois, tu vois les trucs qui évoluent et tu, tu vois, moi, ça, ça, peut être un peu, ça peut être un peu vertigineux, tu vois, euh, moi, ça fait quand même plus de dix ans que je fais des vidéos sur Internet et du coup, tu sais, tu, tu peux te dire putain, euh, je, suis un, je, suis un, je suis un vieux d'Internet quoi, tu, tu l'as dit, t'as grandi avec moi. Ah oui, J'ai <rire> 27 ans, je te regardais Exactement. il y a, il y a une 13 ans. Quoi, et Du coup, tu peux te dire putain, ça, ça évolue euh, peut être trop, tu vois, et du coup, le fait de faire d'autres choses à côté, ça me rend le truc plus pis, c'est genre non, il n'y a pas que ça. Tu vois la vie, c'est okay. pas que ta chaîne okay. YouTube avec euh, par exemple, je vais te dire un truc tout con, mais euh, si je suis pas un en tendance ou je sais pas quoi, c est, c est, certes, j'ai beaucoup bossé sur ma vidéo ou quoi, mais, mais je vais pas me dire putain, c'est tout mon monde qui s'effondre. Parce que mon monde, c'est pas que hein, okay. ça. Il y a aussi tous mes autres projets que, que, que je chéris énormément et sur lesquels je passe énormément. Aujourd'hui, je travaille plus sur mes autres projets à côté que sur tu, Internet. Tu dépend plus et tu dépends plus trop de ça et je dépends plus de, de YouTube. Non, t'as raison, c'est tout un, c'est l'ensemble de tout ça, tu vois, euh, qui font que, que mon écosystème, en fait. On pourrait penser que tu pourrais un peu dépendre de ça, dans la mesure où tous ces autres projets, par exemple de BD, de séries audio, de films, dépendent aussi du nombre de personnes qui te suivent, et donc de manière et un, bah, un peu, tu vois, collée ouais, ouais. à Internet. Bah, par exemple, sur le film que je fais en ce moment avec Gaumont, euh, en fait, moi, en tant que YouTuber, on n'en parle jamais. Ouais. Je, je, je vais pas jouer dans ce film là, je le réalise tu vois. Et ils me disent non mais de toute façon tu peux être une star d'internet, ça va pas faire venir des gens. C'est le film, que on va juste uniquement parler du film tu vois. Et ouais. du coup en fait c'est au bout d'un moment c'est en tant que créateur tu vois qui, qui, qui va y avoir des discussions et ça pour moi c'est important de pas être juste, juste star du net qui va faire des trucs à côté. À un moment c'est juste, bah tiens, il vient avec un projet, on le suit, on le suit pas, tu vois, voilà quoi. J'ai même essuyé des refus, hein. moi, ma, ma BD, il y avait des éditeurs qui voulaient pas la faire, tu vois. Ouais, bah, ça, donc euh, là, et qui, et qui me disaient justement, euh, ah mais on préfère que tu fasses une BD sur les aventures de Cyprien, tu vois. Et moi je fais, non mais c'est vraiment une histoire, une fiction avec d'autres persos, et tout, ils me disent non, nous on veut faire ça uniquement, tu vois. Ouais, parce que heureusement Dupuis a accepté, donc c'est bon, il y a eu au moins une acceptation. Et parce que pour eux, commercialement parlant, ils se disent un truc qui sort qui parle de. Oui, parce qu'ils croyaient pas du tout en moi en tant que scénariste ou quoi. Moi je suis pas là pour imposer ma vision, tu vois, donc c'est pas très grave. Et en plus, je le prends pas spécialement mal, tu vois. Je me dis, bon, bah c'est pas grave, ça se fera pas avec eux, quoi. Et Dupuis, effectivement, ils nous disent, dit non, mais écoute, ton projet avec ton scénar, ton truc, alors c'est sûr, le fait que tu en parles dans tes vidéos, ça va nous arranger pour les ventes et tout, il y a pas Soucis. mais euh, aujourd'hui la, la plupart des projets que je développe euh, ils sont, ils rentrent pas dans mon écosystème de YouTube. Ils rentrent dans mon écosystème de création globale okay. global. De au global. Ouais. Et ça c'est, pour moi c'est, hyper important d'avoir ça parce que du coup ça relâche énormément la pression. Je me dis pas putain il faut que je buzz absolument pour YouTube pour pouvoir faire d'autres choses à côté tu vois. Je me dis ça se trouve juste en, en bossant dur tu peux, tu peux arriver à, à faire des trucs qui sont euh, en dehors de ton, champ d'action, ton champ d'action euh, original. En fait c'est ça qui est intéressant c'était un point que je voulais voir pour euh, un peu clore euh, le côté euh, développement parce qu'on a vraiment fait quasi euh, du année par année c'est assez intéressant. <rire> c'est que au final L'impression qu'on peut avoir, c'est que tu as tout le temps des projets, euh, BD, euh, long métrage, court métrage, vidéo YouTube, etc. Donc plein de casquettes, ouais. mais au final, à l'actuel, en 2022, t'es quoi dans le fond? bah un charlatan, on a un dedans, c'est moi. <rire> mais euh, non, bah, je c'est une bonne question. Euh, c'est sûr, c'est plus simple hein, d'avoir une, une casquette, euh, tu vois, euh, carré. Les gens se disent, ah, bah, tiens, il, il est ci ou il est ça. Euh... voilà moi moi aujourd'hui je me sens plus réalisateur tu vois par exemple euh, là où j'ai le plus envie de faire c'est vraiment de mettre en scène tu vois euh... plus qu'acteur plus que ah ouais non je me sens pas du tout comédien de... ouais. dans le pour le film là les gens me disent mais tu, tu, tu, tu vas jouer dedans etc je dis non <rire> non parce que ça t'as euh... un message du chat qui parlait de ça bah c'est en fait moi je suis techniquement je suis le comédien le plus disponible et le moins cher tu vois donc ouais. euh, pour me mettre en scène <rire> c'est carré il n'y a aucun problème mais après dans mes dans les comment dire les trucs que j'ai envie de, de de montrer de mettre en scène etc à un moment c'est beaucoup plus simple de, de travailler avec des comédiens parce qu'ils vont le faire le truc mieux que moi ils vont te montrer des choses tu vois parfois tu te dis ouais j'aimerais bien avoir ça et ils t'emmènent là tu vois bah, c'est encore mieux quoi euh, donc en travaillant avec des pros hein, qui c'est le métier c'est c'est carrément mieux tu vois moi il euh, y en a plein qui font des vidéos et qui se sentent vraiment comédien c'est pas mon cas tu vois moi j'ai été plus on kiffe sur le scénario, la ouais, technique okay. et la mise en scène et ce que ça raconte. Et du coup, c'est vraiment un travail de réalisateur. D'accord. Euh, je vais prendre un exemple tout con. J'ai fait une vidéo il y a de ça un an ou deux qui s'appelle « Je déteste 2 ». C'est exactement ce que tu imagines hein, dans, dans le titre. C'est juste moi qui fais une liste de trucs que je déteste. Et en fait, faire cette vidéo-là, euh, euh, je j'avais une... aucune volonté de faire une liste de trucs que je déteste. Je l'avais déjà fait il y a des années et des années. Et en fait, je me, à un moment, j'ai réfléchi à des... Je ne sais plus, je revoyais de, on me parlait de mes vieilles vidéos. Et je me suis dit, putain, ça pourrait être marrant de faire un gars, enfin moi en l'occurrence, qui fait une liste de trucs qu'il déteste. Et à un moment, il y a une bascule, tu rencontres quelqu'un et qui font que les trucs que tu détestes, en fait, mais avec quelqu'un que tu aimes bien, en fait, finalement, ça te, tu vois, ça te fait douter de, des trucs que tu détestes. C'était ça l'angle. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, putain, il y a un angle. Et je me suis dit, tiens, ça pourrait être marrant que la mise en scène où je déteste et là, devient un truc. Ouais. Et là, en fait, c'est toute la mise en scène euh, qui m'a fait kiffer. Et du coup, quand tu fais play, tu as l'impression que c'est une vidéo hyper classique sur juste une liste. Et en fait, moi, ce qui m'intéressait uniquement, presque si la vidéo commençait à la moitié, ça m'allait très bien. Euh, C'était de basculer et de faire en fait, non, ça parle d'autre chose avec une mise en scène, un truc, un autre personnage qui rentre et tout. Euh, et même le, le, le mood et, et la réalisation change. Euh, tu vois, c'est ça qui me stimule le plus. Pas du tout de faire la liste de trucs qui m'énervent, pas du tout de jouer là-dedans. C'est amusant. Moi, tous mes tournages, ça se passe toujours très bien, ces galeries et tout, j'ai plein de souvenirs. Euh, mais c'est pas là où je me sens le plus légitime, tu vois, réellement quoi. Mais ça colle de total avec ce que tu nous disais même sur ton enfance avec les premiers logiciels, tu as commencé à toucher et ensuite la suite où tu parlais à des réalisateurs et ils te montraient les trucs sur le PC et tout. Mmh. En fait, l'un dans l'autre, c'est assez drôle de se rendre compte que ta personne est en devant une caméra, mais limite dans le fond, c'est limite ah oui. être derrière celle-ci qui te convient peut-être le plus. Ouais, bah tu sais parfois tu t'écris un truc c'est dans la bouche de quelqu'un, c'est dix fois plus gauderie. Ouais. Bon, bah, voilà, bon, bah, ouais. C'est avec cette personne-là qu'il faut bosser, tu vois. Ah, c'est intéressant, c'est cool. Euh, alors, euh, pour être tout à fait honnête, j'ai Popcorn ici une grosse demi-heure. <rire> euh, ok. Je euh... dois y aller. Non, j'ai un dernier petit point euh, que je voulais qu'on voit pour clore cette émission. Une heure et demie, déjà, franchement, ça passe très vite, c'est assez cool. Euh, mon but, c'est pas de retourner dans la boue, etc. et de relancer la chose, c'est juste histoire d'avoir une vision un peu plus globale, tu vois, quelques mois après. Euh, forcément, je voulais qu'on parle un petit peu euh, de la FAQ où tu avais évoqué un petit peu la petite brouille avec Lucas et tout. Et euh, ma question, tu vois, c'est un angle un peu spé que je me suis dit que ce serait intéressant de, de parler. Euh, bon, quand tu sors cette vidéo, je sais que tu es conscient que ça risque de faire parler tout ça, machin. Euh, dans le fond, donc, est-ce que tu t'attendais à tant de réactions Et dans un second temps, surtout, est-ce que c'était pour toi un moyen un peu différent de pouvoir justement parler avec lui, en tout cas renouer le contact avec lui, et clore un peu cet épisode qui s'était peut-être fermé d'une manière qui t'avait pas plu, en fait euh, non, pas reprendre. Euh, non, non, parce qu'en fait, il, bah, il, comment dire, on s'adressait plus à la parole, tu vois. Donc, euh, il, les, les relations étaient fermées, tu vois. Ouais. Euh, et on s'était vu effectivement euh, euh, quelques mois avant ça. Et, et en fait, moi, ça me travaillait beaucoup. De, ça, je, je répète juste ce que je dis dans la vidéo. Ah, bien tu sûr. Vois, moi, moi ça, ça, ça me travaillait beaucoup de, de, de, de voir quand j'étais euh, mis de côté. Et, euh, et moi, je sélectionne, bref, je, je fais très attention à qui, qui m'entoure, etc. À qui et tu vrai. fais confiance, Et du coup, quoi. voilà, je me suis dit, putain, bah, c'est con, parce que je le fais pas si bien, visiblement, parce qu'il y a des gens qui me, qui me suppriment un peu de leur life et tout, bref. Euh, et du coup, les contacts étaient rompus. Et on s'était vu une fois, je me suis dit, mec, ça me travaille beaucoup. Euh, et, et je lui ai dit, viens, on se voit une dernière fois, etc. Euh, au bout d'un moment, il a bien voulu euh, qu'on qu se voit et je lui ai dit bah en fait tu, tu, tu m'as enlevé de, de, de ta vie. Du coup, moi en fait pour que je à un moment je sois bien dans mes pompes, il va falloir que je fasse aussi l'autre bout du chemin. Ouais. C'est-à-dire dire que en fait effectivement on est on est plus potes, tu vois. Euh, que ce soit mon choix ou non, mais à un moment factuellement euh, c'est ça que, quoi. Voilà c'est ça quoi. Et, et en fait euh, lui il m'avait dit euh, non mais je comprends etc etc. Bref. Euh, moi, si j'ai fait cette FAQ, c'est que les gens, ils nous, ils nous prenaient encore pour un duo. Ils nous demandaient c'est quand les prochaines vidéos, c'est quand ci, c'est quand ça. Et en fait, je me suis dit, bah, euh, c'est un truc où je, que, comment dire, qui n'arrivera plus et je ne peux plus répondre en, en solo ou à des, des gens, tu vois. Et, et c'était trop important dans ma vie aussi, euh, parce que le, le, le duo qu'on avait, qu avait fait et tous les trucs, tous les projets qu'on avait ensemble mais, des années, trop importants. <perkartolo ii> euh, et comme ça a été, euh, bah, du coup, euh, ça a mis un, un terme à tout ça, etc, je me suis dit, bah, je tu vois, c'est comme, je euh, sais pas moi, euh, euh, tu, euh, tout, tout, tout changer dans, dans ta life et tout ça, et tu et parles pas. Et, que ouais. et les gens disent, en fait, tu fais, et tu, sais, tu fais, non, nom, compte, pas du ouais. tout, c'est pas vrai, tu vois. Et du coup, il fallait, il fallait que ce soit fait. Je me suis dit, euh, euh, je, veux, je je voulais pas aussi qu'il qu y ait d'autres personnes qui le disent, tu vois. Que ce soit d'autres gars. Ça vienne de toi. Qui... Et je me suis dit, voilà. Et surtout, je voulais juste euh, dire euh, les faits et pas trop en dire non plus. Euh, ce qui m'a été reproché, euh, c'est de dire que ça m'avait affecté. Et on m'a dit, t'aurais pas, pas dû dire que ça t'avait affecté. Ouais. C'était. Euh, J'aurais juste dû dire, en fait, on est plus, on, euh, il m'a enlevé de sa vie. Ou même, je pense que les gens ne voulaient pas que je dise ça et que je dise, euh, ouais, c'était d'un accord commun. Peut-être qu'ils voulaient que je mente, tu vois. Ouais, que tu ailles Mais... sur un truc un peu plus euh, PR, quoi. Ouais, euh, mais en fait, euh, je parce qu'après les gens, après en fait les gens, c'était un mensonge en fait. Ils disaient, ah d'accord, vous étiez plus pote, etc. Et, et tout, et du coup c'est non, non, non, c'est pas, c'était pas un choix à moi. Et euh, et ça, et surtout je l'ai subi pendant pendant deux ans, tu vois. Enfin, c'était un truc où que, que je vivais assez mal, etc. Et je me suis dit bah en fait pour que il faut que ce soit clair pour les gens. Euh, je, effectivement on est on n'est plus pote. Et il fallait que je, je le dise moi et pas quelqu'un d'autre. C'était juste ça. D'accord. Euh, moi, je ne voulais pas renouer contact euh, derrière, parce que dans tous les cas, les contacts étaient rompus. Euh, je n'existais plus du tout dans sa, dans, dans, dans sa life et tout. Mais tu connaissais la raison euh, Bah... Euh, pas plus, trop. Plus pas, ou moins Non, mais c'est un bail un peu... Euh, bref. Non, il y avait pas... Oui, c'était des raisons, mais c'est des trucs... Euh, qui ne te parlent pas Qui ne me parlent pas, ouais. Je fais, bah non, ça c'est... Bref. Donc, euh, donc euh, voilà. Je ne sais pas quelle est la finalité de tout ça, mais en tout cas, je ne voulais pas reprendre contact parce que ce n'était pas, euh, euh, pas du tout le, le point ouais, parce derrière. En fait, Moi, ce n'était je... pas, pas adressé à lui du tout. C'était adressé aux gens, genre non, euh, voilà. Après, euh, je, je comprends, les gens disent que j'aurais n'aurais pas dû, euh, peut-être pour le préserver encore plus, effectivement. Euh, je pense que ça aurait été mieux euh, que, je dis, euh, que je mente, en fait, que je dise euh, non, non, mais c'était d'un commun accord. Et je pense qu'ils... Voilà. Préféré... Non, mais c'est sûr que publiquement, ça serait mieux passé, ça aurait ouais, fait... Ouais, ouais, en fait, euh, je... Ouais. J'aurais dû, dû mentir et de dire les trucs différemment. Et ça aurait, je pense, c'était beaucoup plus euh, tu vois, tranquille pour les gens. Et d'avoir dit en fait, ce qui s'est passé, je pense que les gens, c est, c est... comme moi, en fait, ça a été un drame. Et je pense que ça a été un drame pour les gens aussi. Tu vois, en fait. Du coup, euh, euh, comme je, moi, je ne suis pas une machine à drama. Euh, je n'ai jamais fait ça de ma ouais, vie. Et le seul drame qui m'arrive, j'ai préféré le dire comment je l'ai vécu. Et ça, effectivement, euh, ça a été gros pour tout le monde. Euh, mais je, je, je... bref. J'assure les gens, c'était peut peut-être un drame dans votre life, mais ça n'était jamais autant que moi je l'ai vécu. Donc, ouais. euh, vous, ça a été peut-être un tweet et donc oh putain, c est, c est, c est... je savais pas et voilà, vous êtes passé à autre chose. Moi, ça a été un vrai euh, ça, moment. Quoi. Ouais, c'était un vrai moment que, que j'ai vécu, qui, qui m'a valu beaucoup de, de moments seul dans mon pieu à regarder le plafond. Je fais ah, mais attends, mais qu'est-ce qui qu se passe, tu vois Donc voilà. Non, mais si ça t'a permis d'un peu, tu vois, parce que vraiment, en fait, euh, là, de ce que tu me dis, en fait, ça a été pour, moi, pour toi une sorte de communication, tu vois. Alors que moi, l'impression, et je pense que d'autres aussi ont eu quand on a regardé ça, on avait vraiment l'impression que, limite, t'étais à la recherche d'une réponse, tu vois. Ou alors que c'était une manière, comme je t'ai dit, au préalable quand j'ai posé la question, une sorte de euh, renouer une question, peut-être un contact, pour genre, pourquoi Tu avais peut-être une manière d'exorciser la chose, tu Non, vois parce que comme je t'ai dit, on s'était vus et, et euh, du coup... Euh, en fait, euh, voilà, on, on, on s'était parlé et, et, et je lui avais dit qu'à euh, que, un, un, un moment, ça se, ça, se, ça, se, ça se saura et que, ce, voilà, quoi. Et que moi, j'avais besoin aussi de dire, ouais. de dire que c'est ça la situation et qu'il n'y a plus de mensonge. Et de la poser comme voilà. telle et puis c'est tout. Voilà. Ok, bah, c'est super. Eh ben bah, écoute, merci beaucoup euh, pour euh, tes réponses et de nous avoir donné 1h40 de ton temps pour oh venir discuter. Franchement, Cyprien, c'était ben un Non plaisir. Merci pour l'invitation. Plaisir. De te recevoir. Bientôt, je te bientôt la fin de saison, bientôt les vacances. Bientôt je la fin de régaler. saison, bientôt les vacances. Je les attends, monsieur. Je vais encore Corée en plus dans trois semaines. Ah, donc, tu vas te régaler. Euh, J'y vais avec ma femme, donc j'ai bien hâte. Je te remercie énormément d'avoir pris le temps. J'espère que dans le chat, vous avez apprécié. Franchement, je regarde vos, euh... <rire> je regarde vos retours. Vous avez l'air d'être très satisfait, donc ça fait super plaisir. Tiens, regarde, je te laisse regarder cette eh bah, marée de cœur. Je, des, je vous fais des cœurs également. Voilà, les à gens. Toi, euh... À toi, Zach, et au chat. Euh... Merci beaucoup, Cyprien. Ça m'a fait vraiment super plaisir. Pour les amis qui ont regardé cette émission, déjà, j'espère qu'elle vous a fait kiffer. Moi, j'ai adoré. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle. Comme d'habitude, la rediff de celle-ci, si vous venez d'arriver. Alors là, le stream va se couper. Vous pourrez, euh, je ne sais pas, la regarder parce que mes rediffs Twitch sont gratuites. Ou alors, ça arrive ce soir sur YouTube. Voilà, donc voilà. le classique. Et on se retrouve dans 20 minutes sur Popcorn. Et <rire> vous vous retrouvez dans 20 minutes sur Popcorn. Tu vas envoyé une SD <rire> magnifique. en live c'est terminé pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Et je vous dis à la prochaine, les amis. Bisous. Ciao, ciao. Merci pour l'invite.